Et bonjour, bonsoir tout le monde. Bonjour. Eh bien, ça faisait longtemps, longtemps, longtemps. Euh, je disais tout à l'heure, je crois moi, ça fait trois semaines <rire> que je ne suis pas venue. Euh, J'ai lâchement abandonné euh, euh, 13 bis euh, la, la, la fois dernière. Euh, voilà. Mais je suis là. Je, je suis revenue. Bonjour Patchwork. Euh, Salut. Euh... Allez, voir, allez voir Patchwork, euh, je fais DS ou hein, j'en profite, vous êtes tout, tout le monde est là, bim, voilà, euh, et, bien sûr, euh, et bien sûr Patchwork, Menedil, bonjour Mélédil. Bonjour. Bon, long time aussi dans un chat, bonsoir, euh, du coup bah oui c'est le retour, le retour du jeudi soir à 21h, euh, pour chronologie des femmes artistes, avec un écho, avec un écho, mais peut-être vous ne l'entendez pas trop, est-ce que vous entendez un écho euh, Et bien voilà, la vie est ainsi faite que nous, euh, nous avons laissé passer ces trois semaines, enfin pour moi, les deux pour, pour, pour 13bis, et euh, bah, on vient pour continuer l'aventure, hein, découvrir des, des, des parcours de femmes artistes à travers les périodes et, euh, et, et la géographie, et le, le, le monde, j'ai envie de dire. Euh, Apparemment, tu me disais que vous aviez fait des artistes chiliennes la fois dernière, c'est ça Ouais. Ok, donc on a exploré le Chili, et euh, bah, on va voir si, euh, si cette semaine on continue sur le Chili ou si on va, euh, on va autre part. Euh, je vous rappelle hein, brièvement euh, quoi que c'est Chronologie des femmes artistes. Euh, c'est une émission hebdomadaire euh, que nous faisons depuis deux années. Deux saisons, c'est la saison 2, euh, il y a à peu près 30 épisodes par saison, là on dépasse par rapport à la dernière fois, et euh, l'objectif c'est de vous faire découvrir en live des parcours de femmes artistes qu'on découvre aussi en même temps que vous pour la plupart, hein. ça fait bien longtemps que les artistes qu'on qu qu découvre ici sont des personnes inconnues pour nous aussi donc... Euh, donc voilà, et le but, euh, c'est d'enrichir une frise chronologique que vous avez derrière, derrière vous. Alors, on va faire un petit tour, parce que ça fait un moment qu'on va regarder un peu. Voilà, donc je, je, je laisse 13 bis faire défiler cette frise, qui, vous allez le voir, commence à moins 100 avant euh, JC, euh, déroule siècle après siècle euh, une frise euh, jusque, jusque euh, 1982 précisément. Euh... Donc voilà, il y a uniquement le 19e et le 20e siècle qui sont eux découpés en 50 ans, euh, car ils ont eu beaucoup de succès, nous avons découvert beaucoup d'artistes euh, qui étaient euh, actives à ce moment-là, et donc euh, bah, plus de place sur la frise, on a coupé en deux. Voilà. Euh, donc c'est... Euh, on, euh, on parle de, de artistes, de femmes artistes, et on précise évidemment dans ce, dans ce live que nous parlons de femmes qui ont des pratiques visuelles qu'on peut vous transmettre via ce, ce, ce médium sur lequel nous sommes, qui est Twitch. Euh, donc en regardant des photographies, enfin en tout cas des images de, de ce qui a été produit, donc ça peut être de la sculpture, du dessin, de la peinture, de la photographie, enfin t -t tous ces médiums-là... Et euh, nous n'abordons pas volontairement euh, toutes les carrières euh, et les parcours qui sont plutôt euh, ben, du spectacle vivant, donc le théâtre, la danse, euh, la musique, euh, voilà, tout ça c'est le, le sport, toutes ces carrières-là euh, ne, ne sont pas abordées ici, mais euh, nous, euh, nous en avons certaines qui sont quand même euh, recensées dans la, dans la frise, pas, dans, pas par année, mais par catégorie. Donc des designers, des architectes, voilà, qu'on a rencontrés et qu'on a voulu garder de côté si euh, quelqu'un a envie de se lancer dans l'aventure sur un, un autre domaine, ou si nous-mêmes on a envie de parler dans notre domaine à un moment, mais en, en l'occurrence c'est pas la question, euh, présentement on va dire. Euh, voilà, donc c'est ça euh, pour les... Pour les biais <rire> oui je vois que revisiter bon, la frise permet de corriger les écarts bien sûr euh... Euh, euh, euh, que dire que dire que dire oui euh, notre source première euh, pour aller chercher euh, bah, qui sont ces femmes et euh, vous lire les, les biographies c'est de passer par tout simplement les pages wikipédia de ces femmes artistes donc il arrive que nous n'ayons soit pas de pages wikipédia soit des pages wikipédia euh, euh, avoir enfin, on n'a pas assez d'informations. Attendez, y a... que que se passe-t-il? Ah, une énigme, s'il vous plaît. Euh... Raving Bell euh, sur Raving... l'énigme. <rire> Bell, vous êtes la caution. Euh... La caution énigme. La caution énigme. <rire> la caution énigme et correction de ce de ce de ce live, bien sûr. Et, que et... s'est-il passé avec l'année 1949? Pourquoi a-t-on une année sans personne en dessous? Euh, quel, que euh, moi. Moi. quel numéro Quel numéro d'épisode Quelle saison euh, Menez l'enquête, s'il vous plaît, car nous, on est perdus. Ça fait trois semaines, là. Qui était là en 1949. <rire> euh, je, ouais, voilà. je soupçonne euh, une des, des femmes artistes que j'ai vues seule, parce que c'est le plus dur, quand on est solo, de faire tout ce qu'on va faire euh, ouais, aujourd'hui. donc le dernier ou l'avant-dernier, où il me semble que je suis partie en cours de route aussi. La blague de 1983. Bon. <rire> oh la joke de 1983. Alors je vais vous montrer un truc que j'ai essayé de mettre en place mais qui va être compliqué à, mettre, à faire fonctionner. Alors est-ce que ça va s'afficher Voilà, alors voilà. Ça, ça s'affiche derrière. Je peux prendre vos, euh, vos messages. Euh, j'ai cherché un moyen de noter, du coup, de prendre des notes de vos écrits. Euh, de façon à ce que ce soit euh, visible par vous je vais le déplacer je vais voir, hop, par exemple pour pouvoir nous rappeler justement ces dates là donc par exemple là euh, je crois que c'est 1983 euh, je sais pertinemment que ce n'est pas 1983 parce que là c'était 1949 et que nous n'avons pas juste la personne donc je peux <rire> aussi faire disparaître et donc choisir euh, grâce à Feature Chat si ça vous intéresse euh, un, de vos, euh, un de vos écrits pour pouvoir les mettre en avant voilà. Que de progrès sur cette chaîne, que de progrès. En bon. tout cas, euh, du coup, je vais vérifier pendant euh, que. Voilà. Pendant mm -hmm. bon, que joli. Voilà. Ouais. Je vais aller sur euh, YouTube. Si vous ne connaissez pas la chaîne, euh, YouTube, du coup, je vais vous mettre tous les liens. Euh, ça va spammer, hein, désolé. Euh, J'espère que ça va marcher. Ah, ça a fait ah oui c'est parce que ça switch, ça switch ça en même temps quand on est en, en, en là ça a switché donc voilà c'est pas grave. Euh, donc il y a les archives euh, sur YouTube, il y a euh, les informations sur euh, donc, les informations euh, d'actualité entre guillemets sur euh, Twitter et euh, vous pouvez nous retrouver pour donner des trouvailles et compagnie euh, sur Discord. Les dons bon bah ça vous connaissez mais le plus important c'est le Frama. Euh, si vous voulez chercher par personne, épisode, lien, tout ça, ça permet d'organiser en fait ce que la chronologie, c'est-à-dire c'est une manière de faire une transcription de mmh. la chronologie, sachant qu'on ne l'a pas encore euh, distribué en public, euh, autre que visuellement, on va dire. Euh, donc, voilà. Euh, tant qu'on n'en est pas là, c'est un peu plus compliqué. Un truc qui soit plus euh, interactif, ce en fait, serait mieux. Fait, mais en fait, euh, le, voilà. le vrai but du Frama, je vais vous avouer maintenant, euh, vous pouvez le savoir. Euh, C'est qu'en fait, à tout moment, on peut lancer un quiz euh, collaboratif et vous demander, par exemple, euh, dans quel épisode et à quelle minute nous avons parlé de euh, « In my of Clint », par exemple. Premier épisode de la saison 2. <rire> Ça, je sais. Quelle minute À <rire> ah, quelle minute, je ne pourrais pas dire. <rire> donc, Mais oui, il y a les descriptions sur les, sur les vidéos YouTube par euh, donc, exemple, pour pouvoir vous aiguiller si vous cherchez une personne spécifique. Voilà, par exemple ça euh... Euh, Alors sur le Framat, c'est pas par date, c'est par artiste. Euh, par date, justement, ça serait dans le futur d'une ch chronologie interactive <rire> sur Internet. <rire> si on répond mal, c'est le bas Mais des... C'est une bonne question parce que, <rire> en fait, ça aurait été plus intéressant peut-être de mettre aussi les dates. Mais euh, voilà, si vous avez des ah, propositions, ouais. n'hésitez pas, en tout cas. Ouais, ça pourrait se rajouter éventuellement euh, date de monstration à côté du nom de l'artiste. Euh, mmh. Oui. Effectivement. Euh... On peut commencer aujourd'hui. Oui. Après, voilà. C'est de toute façon, on est preneur heureuse de de vos euh, de vos comment dire de vos propositions aussi pour améliorer les choses, parce que nous, on le fait. Euh de manière un peu euh, systématique... J'allais dire systémique, n'importe quoi. Systématique depuis le début, on, voilà, on a amélioré quelques trucs, mais c'est vrai qu'on a gardé notre, notre méthode un peu... Euh, voilà, depuis le début. Donc, euh, ouais, moi, je pense que c'est une bonne idée aussi. Euh, par exemple, là, là, par on exemple, mettrait en 1964, euh, dans le Frama, et euh, on, on aurait toutes les artistes qu'on a euh, mises en 1964. Alors, ah, j'ai laissé vide exprès, attendez. Je suis tombé. C'est à la 44e ah. minute, 49 de l'épisode 32. Alors pourquoi j'ai laissé vide Alors, Il a dû avoir une bonne raison. On va regarder ça ensemble. Je pense que c'est peut-être mieux. Voilà, je suis bloqué à ce moment-là. Euh... Non, c'est toujours pas sociétal qui remplace systémique aujourd'hui. <rire> non. Euh... Mais juste, je voulais, je voulais juste dire le, le, le truc, un, un des biais dont j'ai pas parlé. Euh, et qui est un, un choix aussi de notre part, euh, c'est que les dates qui, ont, qui sont sur la frise, c'est ce qu'on ce qu a appelé euh, la date de première monstration, donc la première fois qu'on a pu, euh, qu'un public un peu large, un peu plus large que euh, la famille, euh, les amours, euh, tout ça, a pu découvrir euh, le, le travail, et donc c'est cette date-là qui figure dans la frise. Donc en fait, on peut avoir euh, on peut avoir par exemple une artiste qui a été hyper active 30 ans après la date qu'on a qu'on a mise. Mais pour nous, on a choisi de voilà, c'est quand le premier moment où où on a pu bah je suppose discuter du travail, en parler publiquement etc. Donc voilà. Donc par date, ça sera aussi le truc un peu un peu complexe si on veut s'inscrire dans par rapport à, la, à je sais pas d'autres ressources qui assurent les artistes. Peut-être que cette date-là ne fera pas euh, autorité, quoi, entre, entre guillemets, autorité sur, euh, sur l'artiste. Mais bref, enfin, voilà, parenthèse fermée. Bon, Du coup, on va regarder cette 44e minute, euh, 49 d'ailleurs, parce qu'on est à 44. Euh, je vais sans doute couper le son de retour, parce que je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi je ne l'entends pas trop en fait. Trop bizarre. C'est normal, je suis déconnecté, je pense. Ah, bah oui. Ça marche moins bien du coup. Ça marche moins bien. Voilà, là, j'entends. Je vais baisser. Je te dis hein, ce que je dis comme bêtise. Ils se sont trompés Ah, ouais, ils se sont trompés. <rire> je vais faire une modification en live. Je, vous... je, vais modification en live. Et je vais laisser 49, mais je vais laisser vide. Je vais laisser 49, mais je vais laisser vite. Je pense que j'ai laissé 49 parce que c'était pas la bonne date. Et du coup, c'était peut-être 1983. <rire> Heureusement qu'il y a le musée de National j'ai l'impression que plus précis. Et ah bah, c'est même... enfin, plus ou moins la même date que Pablita Velarde... Et c'était 1939. Ouais, 18. mais du coup, du c'est coup, trigger, quand même, ça, parce que... Oui. Ça, ça gêne. Bah, là, là, on regarde, on se dit, tiens, pourquoi 49 est vide Exactement. Le son est OK, merci, de, de, de, de... <rire> au cas où. Donc moi, je propose de l'enlever 1949, du coup, pour pas nous perturber. Ok. Moi, ça me va. Je vais laisser vide, juste, on enlève 1949, c'est ça o Oui, enfin, oui, du coup, il n'y a, a plus juste la date. Oui. <rire> tu peux même enlever le, le petit euh, crochet. Je ne pas laisser, parce qu'en fait, c'est entre les deux, c'est pour ça que je l'avais Bon, la d'accord. Mais la semaine prochaine, si on n'a pas de 1949... c'est bon, ça, voilà. Ok, ok. Bon, voilà. Donc, du coup, on était en... vous avez vu les favoris. On n'a pas avancé de nos 99 de l'année dernière. Mais si, la dernière fois, on était à, on n'était pas à 83 ou un truc comme ça Ouais, bah ça veut pas dire qu'on n'en a pas trouvé. Hein. Ouais, c'est vrai. Oh, moi, je n'en ai pas trouvé non plus. Mais, ouais. Bon, et ok. Hein. Bah, du coup, on va regarder qui on peut euh, consulter en premier. Je vois qu'il n'y a pas de page Wikipédia là pour déjà les trois premières. Alors Chimena, euh, je crois qu'on en avait entendu parler aussi déjà parce qu'on a fait vraiment beaucoup d'artistes chiennes, enfin euh, on a fait beaucoup, 3-4 euh, la dernière fois. Voilà, on verra après. Je dis... Bah après ça fonctionne, hein, parce que moi j'ai trouvé beaucoup de choses hein, de... par ce site-là, euh, justement, le Muséo National de Bellas Artes. Judith Alpi on a entendu parler dans d'autres pages pareil, on va faire des recherches aussi du côté, euh, du côté, euh, du côté Wikipédia pour voir s'il y a plus de choses, mais euh, voilà. Et là, il y a une page non créée, donc je vais la mettre au dessus pour l'instant. Euh, et on continue avec Celia Castro. Ça te va mm -hmm. Alors, euh, bon bah est-ce qu'on fait un petit, une petite recherche d'abord Google, genre. Sur Wiki. Mmh. Ok. En anglais. Judith Alpi, je crois qu'il n'y avait pas, parce que euh, euh, j'étais tombé sur une page et. Euh, voilà. On va rechercher du côté euh, Wikipédia anglais pour voir s'il y a. peut-être que ce ne sera pas du côté anglais. Si, il y a. Mmh. Ok. Euh, je garde les deux autres, ouais, en ouais. fait je les garde ouvertes parce que la dernière fois c'est ça qui m'a aidé plus à trouver les dates, comme on a vu avec 1949 euh, La dernière fois c'était le plus gros problème, c'est qu'à chaque fois on se, on se retrouvait avec des non-dates, des expositions, non. mais euh, pas de date Donc oui, on a, on a parlé de monstration Je sais même plus... Euh, Est-ce qu'on a parlé de mon monstration de La fait, date de monstration Oui j'en ai parlé il okay. euh, y a à peu près... De... 35, 35 minutes. Ok. Excusez-moi. Excusez-moi, Nibler. Excusez-moi. Euh... Euh, je pense okay. qu'on peut faire ça. Et euh, je garde les autres ouverts au cas où. Ok, donc je fais toutes les pages en anglais, quoi. Tu veux part... que je les traduise Non, on peut les traduire. Hein. En soit, euh, on fait un petit Google, euh, un petit Google Translate, euh, comme d'habitude, quoi. Ouais. Parce que ça, ça t'évite de, de trop euh, fatiguer, quoi. Allez. C'est Je l'ai écrit, je Non mais c'est <rire> euh... euh, pas comme ça qu'il faut que je fasse. Je fais n'importe quoi. Non, pas si, je peux faire ce Hop. Ah y a ça maintenant. Euh, c'est anglais, français. On va ben, garder Google Trad ouvert. Alors. Alors attends, attends, attends, une minute. Euh, faut que je... Rappelle-toi tout ce qu'il faut que je fasse en place aussi. Oui, oui, c'est vrai. Alors du coup, il y aura en live euh, la mise à jour sur euh, Twitter, de façon à ce que toute personne qui n'ont euh, qui euh, euh, pas la possibilité de, euh, de regarder un live Twitch en 720p source, par exemple, euh, puisse suivre même à l'écrit euh, ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de pouvoir regarder une page d'artiste euh, sur Wikipédia. Euh, voilà. C'est intéressant et ensuite il y a, euh, bien entendu, euh, ça vous permet, si jamais vous ça vous intéresse, de retrouver l'artiste qu'on a fait la, la veille euh, pour pouvoir regarder, euh, discuter, euh, je sais pas. voilà ça C'est bien expliqué mm -hmm. Alors il y a quoi dans le mur du fond Mais c'est moi où le mur du fond a été repeint. Alors, euh, nous avons un peu <rire> de, dépassé euh, le stream. <rire> <rire> délocalisation du stream il ouais, y a eu une délocalisation euh, la production a mis beaucoup d'argent vous pouvez voir le, le prix euh, qui a été mis euh, merci, euh, merci d'ailleurs la prod euh, beaucoup de prod, hein, beaucoup de prod. Euh, oui il y, y a eu un déplacement de, de nos corps dans l'espace et le temps <rire> dans le temps je sais pas mais... <rire> Bon, voilà, c'est bon, je, je suis prêt, j'ai mis... La, mis euh, Donc, mis toi, un... le X comme ça, là, on... tu, tu dis ch". bon. Eh bien, commençons. Alors, Chimena euh, Morla Lynch, euh, 1891-1987, également connue sous le nom de Chimena Morla de euh, Soubercazo, était une écrivaine et peintre féministe chilienne. Euh, fille de l'écrivain Louisa Lynch, donc je suis fille de l'écrivaine Louisa Lynch, et du politicien conservateur Carlos Morla Vicuña. Elle avait cinq frères et sœurs dont Carlos, diplomate, et Carmen, écrivain. Sa petite fille est la romancière Elisabeth Soubercasso. Une partie de sa production littéraire est connue pour être inédite ou dispersée dans des journaux et des magazines comme c'est également le cas d'autres écrivaines féministes de l'époque, comme sa mère et sa sœur, Maria Luisa Fernandez et Sarah Hubner des defresson Qu'est-ce qu'il y a Non, mais euh, c'est exactement pareil quest ce qui s'est passé la dernière fois, c'est-à-dire qu'en fait j'en avais trouvé plein aussi. Et donc oui, mais là c'est que idée. des écrivaines. Euh, bah le truc c'est une précise artiste, je crois, non, ah, non, artiste, non, non, non, non, non Non, non, non. Mais normalement on, on les met quand même. Alors, son œuvre littéraire est considérée comme faisant partie de l'avant-garde du début du XXe siècle, qui cherchait à massifier la pensée féministe et à lutter pour le droit des femmes. Pour certains auteurs, son travail peut s'inscrire dans le soi-disant soi féminisme aristocratique, avec d'autres écrivaines telles que Elvira Santa Cruz Osa, Blanca Santa Cruz Osa, Inés Echeverria Bello, Maria Mercedes Vial, Teresa euh, wilms Maria Luisa Fernandez et Marina, euh, Mariana cox Mendes. Les séances de spiritisme qu'elle a tenues avec sa sœur Carmen au début du XXe siècle ont inspiré des pièces de théâtre et des romans. Dans euh, Grupo... Euh... C'était C'était Moi je dirais C'était, mais je crois qu'en euh, Chili, euh, je sais pas si c'est du côté hispanique ou les usitanophones, je sais pas pas. Le cercle ésotérique des Morla, euh, auquel appartenait également le, la peintre Maria Tupper, 1891-1965. On connaît Maria Tupper Je vais aussi. Euh, Shimena était le médium principal, bien que sa sœur Carmen ait également fonctionné comme telle. Son nom astral était Vera, celui de sa sœur était Nakiko, celui de sa mère était Azul et celui de Tupper était Sirénéo. Alors, juste trois autres, parce qu'il faut que je baisse. Voilà. En tant que peintre, elle réalise des portraits à l'huile sur toile. Elle était également illustratrice et créatrice de compositions imaginatives de style indigène. Alors là, voilà, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça dit de son style Rien Qu'est-ce que ça dit de la personne qui l'a écrit aussi <rire> ouais, C'est ça. Je ne euh... vois pas, ce n'est pas du tout. Maria euh... Tupper, du coup, on l'a pas. Ah oh ouais, non mais là, avec la version traduite, c'est chiant. Je vais juste ouvrir et je vais la mettre de côté. Donc, on a une liste de ses expositions de peinture, bien qu'on n'ait pas parlé de son travail de peinture avant. En 1977, elle a une expo individuelle à la municipalité de Zapalar au Chili. Et les expositions de groupe, 1915, exposition annuelle des beaux-arts, salon officiel de Santiago. 1927, exposition des Bellas Artes, salon officiel à Santiago. En 1936, exposition de nationale des Artes Plasticas de Valparaiso. J'ai un accent euh, euh, oui, un espagnol. Oui. J'entends dans ma tête des, des femmes que j'ai entendues parler avec un accent espagnol ou chilien ou enfin, sud-américain. C'est très beau, je suis incapable de le reproduire, bien sûr. 1963, Salon officiel des arts plastiques de Santiago. Et 1975, euh, La Mujer en el arte, Museo Nacional de Bellas Artes Santiago. Voilà, voilà. Ah, je n'ai pas mis à jour euh, 12 bis. En... Peut-être qu'il faut que je improve mes, mes accents Alors, en espagnol. on en parle dans le chat, abonné à Santiago. Quoi. Alors ouais, depuis la, oui c'est vrai que depuis la dernière fois c'est ça. Un peu. Euh, depuis la dernière fois on a fait des artistes chiliennes qui étaient de Santiago aussi et de... et qui sont et toutes passées par l'exposition nationale des artes plastiques mmh, de Valparaíso. de Valparaíso. Voilà. Euh, je vous mets le lien dans le chat parce que j'ai oublié de le mettre. Euh, comme ça au moins c'est fait. Je demande juste à... à 12 bis de faire le travail. Alors là as fait un peu as pas co... as copié le nom avec un bout du lien mais pas tout le lien. D'accord, pardon. Il y a tout lien. C'est parce qu'il euh, y, y a les coupures sur, euh, sur, euh, sur Twitter. Ça coupe le lien au, au bout d'un moment. Non, non, les accents sont parfaits Oui, non mais euh, je sais, Riving Bell, t'es pas objectif avec ça, euh, parce que je sais bien que la manière dont je lis l'espagnol, je le lis comme j'essaye de lire l'italien, donc ça marche pas. Il y a euh... eu un saut de ligne, je sais pas pourquoi. Vu que Twitch n'accepte pas les sauts de ligne, quel enfer de chat. Hop, c'est bon. Voilà. Donc du coup, est-ce qu'on a une date Il y a 1915, la première exposition voilà, de Gloop. Comme ça, c'est fait. On fait ça, et, euh, et pour moi, c'est bon. Pip, pip, pip. Et c'est parti! 1915! Euh... <rire> Est-ce qu'il va y avoir de la place? <rire> quelle année! Quelle année! La pire année! <rire> on a laissé de la place, vous remarquerez. Hein, Alors de la place, euh, je dirais. Si, ça va! C'est dans y a, pas a... longtemps l'autre Par contre, je crois que son nom est très très long. Bah, pas autant que Elsa von Freitag, Freytag Loringhoven. Hein. Ouais, mais... Euh, ouais. Hmm. Moi, ce qui m'embête, me, ce c'est qu'à chaque fois que je regarde cette frise et que je regarde les noms, j'ai aucune idée de qui sont les personnes. 77 ans, waouh La blague 1983 qui commence à être calculée en maths, ça devient compliqué. <rire> <rire> Surtout que 1983, bien entendu, euh, savons la blague pour nous mais si vous n'avez pas fait attention euh, le biais c'est qu'on va pas jusqu'à 1983 <rire> c'est à 1982 bien sûr c'est ça la blague donc j'ai mis en entier hein. j'ai pas mis Shimena Morla là alors juste euh, je te fais une petite suggestion 1915 est un peu trop collé avec le nom de la première race. non mais ça ça sera pour plus tard <rire> oui mais là ça se voit beaucoup tu vois, mais tu pourrais le faire maintenant comme ça euh, tu, ça ne te trigger pas la prochaine fois Ouais voilà là c'est mieux. <rire> Elle est d'année cette année. Non il y a pire. Je crois qu'il y a pire en année. Parce qu'en fait, voilà, il y a. Ah si remarque, ouais si. Il vient de passer plus que 1908. et oui. Et euh, 1880. Euh... Wow. Ouais, il y a des années euh, chargées. C'est pour ça que je pense que là, le problème, c'est qu'il faudrait faire maintenant, si on édite le. en numérique ou euh ou en papier faudrait faire par saison. Parce que le. ça devient plus compliqué en fait, plus tu te retrouves avec plein de noms en même temps. Et j'ai je, je, du mal à voir comment faire pour l'instant. Je viens d'avoir une vieille idée dans la. Tête. Ah si Didi, un ah, dépliant. <rire> pire, pire que ça. J'ai eu dans la tête, quand t'as dit. On pourrait le faire par saison. Le premier truc qui me vient dans la tête, c'est un album Panini. Donc <rire> qui n'a aucun sens. Et surtout écologiquement parlant. Oh, Je sais pas pourquoi j'ai les... pensé à ça. Saison, ça m'a fait penser genre, au truc de foot où chaque saison il y a un nouveau, euh, un nouveau un truc. Euh... En fait, c'était un peu l'idée. Sauf que euh, pour que ce soit lisible, tu vois, la, lis la lisibilité du poster... Hein. Ouais, c'est chaud. Hein. Il y a un truc qui est un peu chaud avec ce, ce, ce travail-là pour la, la visualisation, quoi. Est-ce est que c'est un contenu qui est juste comme ça et qui est reproduit à l'identique, ou est-ce que ça doit évoluer parce que c'est sur un autre euh, support, et à euh, ce moment-là, comment c'est rendu visible Moi, j'aime moi, bien l'idée du web, parce que c'est accessible. Le problème, c'est que je n'ai pas envie de donner euh, d'infos. De, de, dessus. Donc euh, c'est un peu le problème. Je ne sais pas trop C'est-à-dire qu'en en fait, tu il tu faudrait acheter un serveur. Enfin, ah oui, enfin, il y a tout comprends. un principe okay, okay. de, euh, d'organisation oui, oui, oui. euh, où tu dois payer chaque année tout ça. Un poster en A1, bon, ou en A0. Mais et bah, en aussi. fait, on, on, a, on a déjà des contacts avec des personnes qui peuvent nous donner accès à des imprimantes justement de cette taille-là. Et après, on pourrait les distribuer. Mais le problème, c'est que c'est euh, euh, surtout que la, faut que ce soit lisible. Et en A1, euh, là, avec le nombre d'artistes qu'on a, euh, ça devient compliqué en fait. Donc, euh, faut qu'on en discute un peu plus, je pense. Tous. Et toutes. Euh, et tous, tout simplement. tous. Tu mets un X Ouais. Ouais, tu mets un X. Okay. Je sais pas. Euh, du coup, moi je cherche le Je cherche le Merci. Parce que je mets à jour le frama en même temps. Hein. Tu et après, ça va la copie. Et on enchaîne ensuite. Hop, comme ça, c'est fait. Je vais me donner un pic, pic et pic, pic, pic, pic colégramme. Voilà. Hop, hop, hop, hop. Et c'est bon. On est parti pour la suite. Très bien. Alors, mais non mais on n'a pas regardé les oeuvres Ah oui on n'a pas regardé les oeuvres C'est vrai Alors Oui parce qu'on fait toujours ça en fait après, Ah oui après. ah oui. Donc on va regarder les œuvres. Il faut d'abord qu'on aille sur Google Parce que Google image est en safe search vu que on est sur Twitch lol hmm. des photos des photos j'ai l'impression on va pas trop grand chose il y avait ouais. des trucs au début en fait je pense qu'on va aller du côté de, de du site, là. Ouais. je pense que ça les deux les deux à droite Il a dit quoi ça c'est le... Ah c'est le drame, j'ai pas compris. Oui on est là C'est ce que j'étais en train de vérifier. un du... De... Ouais parce qu'en fait le truc c'est que je vérifie en même temps euh, normalement, euh, j'ai vérifié au moment où ça a commencé à bugger le, le, le, le tweet chat là. Et apparemment, on a eu un problème de connexion. Hmm. Pas très sympa. Mais on, y revient, hein. on est revient. On est de retour. On est reviendu. Ok, euh, donc euh, on disait, on a montré la Pavlova et los Niños, euh, donc de Chimena Morla. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire Lapis, lapis sobre papel, donc sur papier, c'est quoi Crayon euh, alors, lapis, euh, je savais en plus. C'est pas du lapis euh... <rire> Du lapis. Tu sais, le lapis. Lapi sur le, le lapis, surtout. Je sais ce que c'est, le lapis. Comment ça fait déjà Les lapins Non, le lapis. <rire> je sais pas, c'est quoi le lapis euh, C'est pas du lavis, tu vois, un truc dans ce film. Ouais, mais là, ça ressemble pas à du lavis, là. C'est soit non, du fusain ou. Prenons ensemble des mots bien sûr euh, dans ce stream aussi. La, pisse, la, la pile azulie, voilà, c'était un peu l'idée. L'huile, l'huile sur toile. Lapis, c'est huile Mais ouais. ça, c'est pas de l'huile, ça, c'est du. Crayon, ils disent aussi. Attends, c'est peut-être du, cra... du crayon. Attends. Crayon gras ah Non, ils disent huile. T'as ça comme huile sur euh, le site très connu de traduction Crayon. Non, crayon. C'est du crayon. Crayon sur papier. Alors ouais, mais euh... Ouais, crayon. Mais alors ils parlent pas d'art de, de, dans le truc. Et en art, ils avaient traduit la pie comme huile. Trop bizarre. Mais là, oui, c'est du crayon. D'accord. Là, c'est clairement du crayon. Bon, voilà, donc euh... Une, un, bu un buste américain de femme penchée avec plein d'enfants, avec des cheveux en bataille partout. Euh, Est-ce qu'on a une autre œuvre Je crois pas. Eh ben, madame, vous avez pas été productive. Non, vous avez fait qu'un dessin On va peut-être regarder <rire> du côté du MNBA. Après, ouais. le truc, c'est que c'est euh... ça le MNBA. Pourquoi on est, de... on est déjà dessus Pourquoi il me demande d'aller encore voir le Musée National Attendez. J'ai tout bloqué Il euh, Ouais, y a rien d'autre. Bon. Euh, on va regarder d'autres choses du côté de là peut-être mon euh, Mujeres alors exponent diario si quoi Las hermanas morla que mas tarde serian connociana par su session de spirito c'est un peu ouais, la, même, ça même, ça sujet, la même chose. Photo... mais euh... bien la photo. Mm. <rire> ça tape la pose. Elle a fait quatre exploits avec un de ses Oui, comme je disais, c'est possible. Euh... Ok. Donc ça, c'est un Attends, truc... Je vais juste enlever Lynch parce que j'ai l'impression que ça ne va pas être... Ça, c'est un truc qui n'a pas... Euh... On voit qu'il n'y a pas dans l'article la, le dessin là Non. Là, pourquoi il est là quand tu cliques sur l'article bah, Je sais pas. Non, mais ça, doit être, ça, ça doit être les trucs sur les côtés. Euh, mmh. sais, bref, euh, les pubs là. Euh, là, il y a un autre nom avec sub, des, des Louis, sub Oui, c'est le nom de son père. Okay. Et ça, c'est sur Doc. Sur Doc, ça peut être intéressant. C'est. Euh... Euh, Je un truc de recherche, des documentaires, euh, comment ça s'appelle oh, Je sais plus le nom. comment dire. Oh <rire> C'est ah pour le, euh, Même pour l'agrandisseur HTML, euh, il a dit non. Oh là Attends, c'est quoi en bas là qui a C'est autre chose. C'est Sarah Malvar. Ah ça. ouais, d'accord. On a déjà fait Sarah Malvar donc euh... Euh... Ah mais ça c'est le titre en plus, Chimena, Morla, machin, et son fils, Gonzalo. C'est même pas Bonjour, elle qui l'a fait. Kankanu. Coucou petit cancanou on a des problèmes de connexion. Créateur, c'est Sarah Malvar. Ça c'est un dessin de Sarah Malvar. Ouais. Donc c'est même, euh... même pas elle. C'est même pas Chimena. Trop bizarre, mais ça, c est, c est, euh... ça arrive. Et si tu mets là Pint -Pi c'est Pintura ou Pintores je, je sais, sais, sais. pas. Pin, Pinto Pintares. Pinteresto. Pinteresto. <rire> Attendez, on va revenir sur la page Wiki. On va revenir sur la page wiki Et là du côté même anglais, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas Wikimedia Commons non plus. Nul. Et du côté euh, espagnol, euh, c'est même... la, la même chose. C'est le même article en fait. Ouais, alors Et là, attends, le premier on... site, c'est Musée National en référence. Ouais, on cherche juste comment on dit peinture, du coup. Bon, on va aller au Musée National, côté de Jiména. On venir, euh... déjà dessus. Oui, bah. Je reclique dessus. Mais on cherchait comment dire peinture pour taper peinture dans Wikipédia Oui, oui dire. Bah, par, le... si, par le... la peinture de tout à l'heure, non que je cherche euh, directement peinture euh, en peinture Non, sur la page Wikipédia, là, il y a écrit Nanana, c'est une peintre euh, et machin, il y avait écrit Pintora, non ouais, ça donc. Pintora, ça veut dire peintre. Attends, je regarde s'il y a d'autres. Euh, pintura, a... je pense. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, c'était peut-être plus simple de trouver une peinture en fait que de chercher par, tu vois si je dis euh, peinture en chinois euh, je pense que je trouve ça aussi ah oui il y avait muralismes on en avait beaucoup, il n'y a pas de traduction dans la vie merci ah on a été en redéconnecté, mais qu'est-ce qui y s'y passe il y, y a des coupures de connexion euh, de temps en temps ouais. euh, pintura comme tu disais Ok. Du coup, on cherche. Du coup, c'était ça la page. C en fait, t'as fermé. As... Oui, oui, oui t'inquiète, je vais en va revenir. T'inquiète pas. Ah Pourquoi il y a surdoc qui est revenu <rire> <rire> on... image manquée en raison d'un retard de rendu et qu'est-ce qu'est-ce qu'il qu qui me dit lui mais... Je vais fermer un truc. On va voir si ça colle ça. Bon si ça coupe, je sais pas ce qui se passe. Euh... Bah y a pas beaucoup plus de choses. Non c'est pas, chose. pas la même chose. morale okay. c'est pas la même chose. Là t'as bon, c'est Maria tout peur, exposition diarose machin, ça on a vu tout à l'heure. Euh, artiste visuel chilienne on était sur le site ça je l'ai déjà vu mais la dernière fois c'est cette la là bon, non mais il n'y a rien je pense ok donc du coup bon. je ferme et tous les trucs avec le euh, et ben on aura vu un dessin que, euh... voilà elle a fait un dessin je sais pas ce qui se passe on est en train de perdre l'effet c'est rien qui se passe bien la connexion est la même hein, je précise Je Regarde vite fait, utilisation du processeur, ça va bien. Euh, je, sais pas. je vais alléger en enlevant l'aperçu. Hop, et voilà. Bon, on se voit plus, hein, c'est pas grave. Alors, Maria, tu perds du coup, euh, on l'a on, on pas, du coup. Ouais. Euh, jamais dans, dans nos futurs, euh, chronologies futures. Chronologie future. Et je pense qu'on va enchaîner avec Maria Luisa Fernandez, si ça te tente. Ah non, on l'a ouvert juste après, c'était une ouais, écrivaine. c'est une écrivaine, Ouais, Elle est pas écrivaine et poétesse. Alors du coup, les écrivaines, je les mettrais en dehors du stream, parce que qu'il je... y en a eu beaucoup là aujourd'hui, il faut, de... faut juste que je me note. Euh... Beaucoup. Alors, je le mets sur le frama. D'écrivaine. donc cette page Ah, noté. Hop, ça c'est bon. Et du coup. Euh, littéraire. Il y a le cim, on l'a ouvert tout à l'heure. Voilà. Je crois. C'était la, la deuxième. Ok. Est-ce que t'es prête Oui. On perd alors encore des FES, C'est un petit délire. Ouais, mais tout le temps en fait, ça fait que baisser. Dès que t'es euh, actuel, il se passe en fait. Je sais pas ce qui se passe. tu es prête Oui. Je vais essayer de faire les trucs en même temps. Euh, tu me dis si, euh, si j'avance pas. Ah oui, mais je ne sais pas traduire ça. Il no. ah, y a de la version française, si tu vois. Allez, alors, deuxième artiste pour ce soir, Judith Alpi. Donc Judith Alpi, euh, Girardi, est née le 3 mars 1893 à Santiago et morte le 5 février 1983 dans la même ville. Et c'est une peintre chilienne, membre de la génération... Del, comment on dit 13 en espagnol T, de, tre, de... Pas. Des Je 13, pas Del 13. Et, euh, et c'est une activiste de l'art. Après son mariage, son nom complet est Judith Alpi Girardi de Oulingue. Alors, biographie. Euh, elle est la disciple de Nicanor Gonzalez. 13 apparemment. 13 Bah non, 3 13, 13 c'est 3, non Très, Un pasito et Maria Non, ça en du coup c'est possible. <rire> ok, donc biographie, elle est la disciple de Nicanor González Mendez et après avoir intégré l'école des beaux-arts. tres C. Ah, tres ok. L'école des Beaux-Arts, elle est l'élève de Fernando Alvarez de Sotomayor, euh, Juan, Juan Francisco González et Alberto Velenzuela Llanos. Rejointe par Elmina Moisson, euh, qu'on pourra ouvrir après, Chimena Morla Lynch, Sara Malva Dora Puelma et Miriam Sanfuentes. Elle est l'une des six premières peintres chiliennes qui exposent ses œuvres entre 1915 et 1916. Oh, pardon. Euh, tu vérifieras après, euh, le, là, le nom, les, tous les noms qui sont cités. Si, euh, Sarah Malvar, c'est bon, tu m'as dit. Dora Puel Puelma, je sais pas. Je vais vérifier, Et là, Myriam Sanfuentes. Elle expose régulièrement au Salon officiel de Santiago de 1915 jusqu'en 1949, ainsi qu'en 1967. Spécialisée dans les portraits, elle y recevra plusieurs récompenses comme le prix du portrait en 1924 et la médaille d'or en 1926. Elle participe également à d'autres expositions collectives. Elle participe également à d'autres expositions collectives, comme l'exposition Ibéro-Américaine de 1929, où elle reçoit une médaille pour sa peinture kimono blanco. Et à l'exposition de peinture et de sculpture chilienne contemporaine à Buenos Aires en 1953. En 1918, elle est cofondatrice de la Sociedad Nacional de Bellas Artes euh, avec Juan Francisco González et Pedro Resca Muro. Elle a travaillé également comme professeur d'art plastique dans un lycée. Et ensuite, c'est fini. Fini tous. Donc on a la date, c'est 1915 aussi. Clem-Lelu qui veut tester. Alors attends, on va, on va tester justement notre nouvel outil. Hop. Là. Hop. Parce que c'est ça qui fait perdre nos, toutes nos frames. C'est pas, pas the Great question. On va voir ça. Euh... Donc, Clem-Lelu nous a dit. Allez ah, oh, il est revenu tout au début du chat, mais quel enfer ouais, merci. Donc, première démonstration, 1915. Euh, si ça vous va, on est parti, là. Ah, mais on voit pas, là. Attendez, c'est peut-être à cause de ça. Je sais pas. Pourquoi il voit pas Pourquoi on voit pas Il se passe quoi, hein a décidé de cacher euh, ce, que ce que je veux montrer. Quel enfer Non, tu l'as mis tout à l'heure. Ah non, mais parce que je l'ai peut-être pas lancé. Je sais pas s'il si se passe quoi. Je sais pas. Il marche plus déjà LOL, ça marche plus Tout ça pour rien. Ah si. C'est juste qu'on voit pas bien. Il ouais, faut que je gère la luminosité, j'ai l'impression que c'est tout petit, tout petit, tout petit. Voilà. Oui, on voit pas. Alors je vais enlever euh, le, le fond, parce que c'est à cause de ça. ça. Euh, non, t'as pas fini la page, comment Si, si. Là, ah, normalement, ça devrait mieux marcher. L'humeur va venir de cette première démonstration. Elle meurt l'année de sa première constation euh, Non, elle décède en 1983 mm. mais, Ah, mais je vois la blague Je vois la blague I see the blague I see the blague again Moi, j'ai pas compris. Bah, euh, ah, parce que voilà. c'est toujours, toujours 1983, donc euh, 1983. Euh, oui. Euh, 1915... Mais... <gasps> again Ah oui, oui. Oh, non, mais ça va être blindé ici. C'est bien compliqué. Double d'ingéniosité, j'avoue, oh là, sur le coup. En fait, j'aurais pas dû mettre le fond. C'est moi qui ai choisi de mettre un fond avec une opacité, mais en fait, ça marche moins bien. Euh, voilà, et du coup, j'ai du Talpi. J'ai mis à jour hein, le Frama, hein, si vous voulez aller voir, sur Twitter aussi. Euh, vous avez le lien en, dans le, le chat avec le point d'exclamation artiste, si ça vous intéresse. Voilà. Mmh. C'est rigolo, j'ai cru pendant longtemps, j'ai cru que pendant la guerre, il n'y aurait pas eu beaucoup de monde. En fait, il y a eu, la, il y a eu des déplacements de, de population, tu sais, pendant la guerre. Donc, euh... Tu vois, deux minutes, c'est magnifique, c'est pile le temps qu'on a besoin. Par contre, on a un problème de lumière. Euh, bon, Est-ce mmh. Est que euh, je fais fais le... ce qu'on a fait de tout à Non, là c'est bon. En fait, ça reste toujours euh, ce qu'on met en tant que lumière. Quoi. Mmh. Tu te trouves pâle et ah, Non, non, non, je... je suis comme je suis. Hein. Mmh. <rire> Venez comme vous êtes, comme on dit. Ok. Euh... C'est marrant, je me dis un truc, le chat est pas venu nous embêter. Là. Non, pas du tout. C'est pas mal. Hein. On a trouvé ça. la fente. On a trouvé la fente. On va regarder hein, César. Euh, quelques petites minutes. Hop. Vérifie euh, ce qu'on vous montre. Pic, pic pic. Hop. Donc Judith Alpi... Euh, Est-ce qu'on a des Wikimedia Commons Non, pas du tout Non mais on n'en a plus jamais, enfin, ça c'était le bon vieux C'était hein. à la belle époque où euh, c'était encore des gens très très très très connus. Ouais. Après on aurait pu regarder la page en espagnol aussi, peut-être Ah ouais, ouais euh, bah on peut revenir en arrière, parce que c'était juste avant, je crois, la page en espagnol. Alors non, là. en espagnol, c'est pas celle-ci, s'il vous Ouais, non, c'est pareil, elle est encore plus courte limite. Alors, dans la cave, c'est pas accepté par l'automode, mais je l'accepte. <rire> euh, si tu mets dans, dans la cave le chat, il passe moins. Ah oui, ça, je comprends pourquoi l'automode l'a dit non. Ah, il y, y a une catégorie, Julie Delpi en multimédia. Julie Alpi. Julie oui, Delpi. Oui, Julie Delpi. Je... <rire> c'est quelqu'un d'autre. C'est une autre bah, Il y a des deux de photos. Euh, okay. euh, ouais, bon, un Google. Hein. Ah Est-ce qu'on aura le musée Oui, on a artiste visuel, là, chez oui. c'est ça. Le site de la MNB. on va les regarder là-bas. Et après on, après, on vous montrera le reste, ici. Ah, il y, y en a beaucoup ah non. Voilà, t'as appelé le chat, et... <rire> J'ai rien fait. Kimono blanc. Ouais, ça, ils en ont parlé dans la... dans le truc. Non, mais je, je... on n'a pas parlé de, de vous. Non, non, non, non. Absolument pas. <rire> c'est toi, non Ah ouais, oui, mais... Tableau de Maria Madge, Anna Moya. Mais euh, c'est Judith Alpi euh, qui l'a faite. Donc est-ce que c'est Anna Moya aussi peut-être de l'autre Non, ça n'est pas le ressentiment. Bon, c'est très réaliste, hein. Oui. Et ça a l'air d'être des portraits. On continue, alors, donc un autre portrait, euh, donc là c'est des, euh, des Moukéhez Bakanas, le site, ouais. ça s'appelle Moukéhez Bakanas, on va peut-être aller voir. 1983, ouais bon, c'est les dates, 1883, 1983, bim. Alors, il y a l'air d'avoir des images, peut-être. Mais le chat et le micro, s'il vous plaît. <rire> ah oui, il y a une image en plus. Donc, c'est celle qu'on vient de voir. En meilleure qualité, en plus grand. Euh, et après, tu as une autre à droite. Hein. une autre ici. Esthétique de résistance, les artistes chiliennes et l'avant-garde féministe, j'imagine. Parce que c'est fémin féminina. Mm. Alors c'est l'avant-garde C'était Vanguard hein, qui était le titre Voilà Je sais pas si c'est avant-garde Si je pense que c'est ça Il n'y a pas d'image Il y a des images Elmina Moisson oh On va trouver des notes Non mais on l'a déjà vu Elmina Moisson non Bah non Ça me dit quelque chose pas pas. On va vérifier après non. Euh Bon là on... 36 000 heures. Rebecca Matt. Wow. Il y a du people qu'on va avoir. Là on est en train de regarder dans une page, dans un PDF. Normalement on devrait pas faire ça. Hein. Là c'est Henriette Petit, on l'a vu. Herménia euh... a raté, on l'a jamais vu. Le chat, tu peux éviter de faire du bruit avec ta colère hein, yeah, Arrête, arrête. Première dame de Chili, qui était une artiste peintre. Oh là là, il faut, faut sortir tous ses noms. Euh, Laura Rodig. J'ai pas pris, euh, d'ailleurs, en euh, euh, tu tu la, Tu la bannes, tes te recherches. Exprès d'être tout là ce là, là, là. Attention, jusqu'à quel moment l'ordinateur va tenir euh, Lara Rodigue, je l'ai ouverte ou j'ai fait un copier-coller Non, t'as fait copier juste. Tu me fais très mal. Merci. Ah, j'ai encore fait un copier-coller. Hop, ah, je vais l'ouvrir, hein, tant, tant qu'à faire. ça. Oh là là là là. On est en train de... On... <rire> Je et, pense qu'on qu s'arrête un moment. Et là. ma formas, on l'a ouverte Je sais pas, non. Euh... Wow. Si, là. Oui, c'est la prochaine. Lily garafouk et c'est 16 Prophétas de la, de la Basilique de... Ok, donc ça c'est une sculptrice. Donc elle a fait... Euh... Oh mon dieu. C'est ça aussi. Tu, te, tu tombes sur un paysage. Ah, ah, voilà, et ben, coup, on a une autre euh, Une autre. Oeuvre. Alors, du coup, je vais zoomer un peu parce qu'on on voit rien. Ça ne zoome pas. Merci. Euh, voilà. Donc là, c'est l'autre œuvre. Euh, peinture de la, scu... de la, la, la, la sculptrice Laura Rodig, donc euh, qu'on vient d'ouvrir, et portrait euh, euh, de euh, Laura Rodig encore. Laura Rodig, Laura Rodig, et Sarah Malbar, Malbar, Gabriela, oh, ça devient infernal, en fait c'est, tu vois c'est dans ces pages là où t'as, faut pas y aller, faut, ouais, en fait faut, faut qu'on dise c'est un groupe, et voilà c'est fini, oh là, là là là, on commence à traverser les âges, parce que là c'est une peinture qui est plus âgée, hein. Bon, ben bah voilà. C'est bon. Euh... On descend le chat. Allez. Voilà. Allez, J'espère que vous êtes toujours avec nous. Maintenant que j'ai explosé l'ordinateur. Euh... Bon, on regarde les autres œuvres. Hein. Du coup, on en a vu déjà. Oh il, est... il est grand, en fait. Ah ouais. Alors oui, toujours. Alors, on l'avait déjà conseillé, mais euh, les œuvres, c'est si vous avez la possibilité d'y aller euh, euh, gratuitement, il y en a euh, pour... Euh, pour... Qui sont gratuits, normalement, nationalement, euh, tous les musées sont euh, gratuits si vous êtes euh, au RSA, je crois. De mémoire. On est toutes toute partie. Ok. Et il euh, et, euh, y a toujours moyen d'avoir euh, aussi euh, des possibilités de rentrer en groupe si jamais vous avez des associations proches de vous euh, qui, euh, qui vous demandent un petit pécule, mais, euh, ou euh, juste une, une cotisation à l'année. Donc n'hésitez pas. Euh, et pour voir les œuvres, donc en vrai, parce qu'en fait le truc c'est que c'est... On remarque pas, euh, nous, quand on les regarde par image ou quand on les regarde sur un livre, on s'attend à un truc qui pourrait être de l'ordre de... du... Euh, ergonomiquement faisable, j'ai envie de dire, c'est-à-dire une taille euh, qui est euh, modeste, ce qui n'est pas forcément le cas, des fois, et par exemple cette peinture est plutôt grande en vrai. Mmh. Pour un portrait en général, je crois que c'est plutôt cette taille, mais en général pour les rois et les reines, on a plus l'habitude de ça, non Ouais, je pense. Je sais plus. C'est donc vous avez fait deux artistes et vous avez trouvé 4-6 nouvelles. On en a, on a trouvé plus que 4-6 là, hein, je pense. Donc, du coup, <rire> on va faire un petit topo de qui on a trouvé et si on a des, euh, des liens directs. Euh... Merci le chat pour le bruit. Là, par exemple, on n'a pas là, on, a, on a pas un lien direct. Donc, du coup, ça, il faudrait chercher. Je vais mettre dans chronologie future, mais ça sera, faudra... En même temps, tu c'est start page, donc... Euh... Oui. Là, il y a Wikipédia. Tu vois. Donc là, c'est bon. Donc là, on a un lien direct, mais... Ah non, mais c'est pas... Bah, c'est une femme politique, là. C'est pas la même personne, hein. il, y avait une... il y avait une femme politique et artiste. Oui, mais là, c'est pas du tout la bonne époque. Oui, je sais. On va regarder les dates aussi, hein. OK, en chelan. Euh... Donc ça peut-être quelqu'un d'autre. Euh... Bon, je mets A à côté. Je je mets de côté, euh, parce qu'en en fait on sait jamais, euh, peut-être en recherchant vite fait plus longtemps ça peut, ça peut se trouver. Euh, surtout pas sur euh, start Page, là on fait l'arrache. Euh, voilà, Liga of League, donc on l'a. Membre, membre des Générations de, des 40, ouais, donc du coup ça c'est. Elles, elles ont mmh. toutes fait, le... <rire> elles ont fait 40 noms en même temps euh, en 1915. T'avais un souci de son Ok, très bien. Et, euh, bah, et j'espère que ça va, euh, petit panquant euh, Voilà, voilà, voilà. Euh, L'aura... Ah bah, tu, L'aura redigue, il y a même sur Ower. Si vous ne connaissez pas OR, on va, je vous envoie voir OER. Euh, voilà, voilà. Et on a la page en espagnol en wiki sur wiki. Je range. Euh, Miller, c'est un politicien... Tonian, <rire> et Miller. Donc ouais, je, ça je garde, mais je pense qu'il y a une sorte de, de mélange euh, pour start page. Mmh. Euh, a raté. Bah, c'est le premier lien. C'est le premier non. Alors là c'est pas vraiment la fibre et le, start et le setup n'est pas non plus euh, comment dire euh, le bon. C'est pas définitif. Il y a un petit écho, j'ai l'impression. Donc, Hermina a raté, c'est bon. Euh, Rebecca Matt, vélo. <rire> c'est l'enfer. <rire> on est tombé dans une loupe. Non, bon, on va vérifier après, nos... bien sûr, à la fin de cet épisode, vérifier nos onglets pour voir si on a avancé sur quelque chose ou pas. Non. <rire> j'ai l'impression que non. Ouais, je spoil un peu, mais je pense que non. Moi, bon, Il y a la version française, on prend la version française. Hein. Mais Elmina Moisson, attends, attends, attends. par contre, j'ai déjà vu ce je, visage. C'est ce que je te dis, on l'a déjà fait, ce J'ai déjà vu Moisson. ce visage. Euh... On me croit jamais. Non, mais oui, mais on, là, on est-ce qu'on a le temps de vérifier tous euh, ces artistes en même temps Aujourd'hui, je ne crois pas. Elmina Moisson a déjà été faite en euh, l'épisode 13 de la saison 2, j'imagine, oui. Elmina Moisson, c'est bon, donc du coup, je vais l'enlever. Emina Moisson, il y en avait deux, hop, hop, Emma Formas des euh, Davila, euh, bah, c'est la suite. Parce que là on a Judith Alpi et là on a Emma Formas, euh, je pense que c'est bon. Ouais, donc elle a juste... Euh... Je regarde en version, euh, là on est en version, ah, on a juste ça, oui. Et euh, on est déjà en version espagnole, donc je vais te trouver... Non, on est en anglais, là. Ah oui, donc on va aller du côté espagnol. Pardon. Ah, ah voilà, c'est pas trop pareil. Bon, bah on va traduire du espagnol, hein. C'est parti. Je vais prendre le nom, préparer tout ça... Ouais, alors l'ordinateur il est en complète euh, complet daitude. Je comprends pas pourquoi le setup est en train de décéder. Euh, sachant qu'il n'y a pas grand chose de changé. Hein. Ah oui, j'avais pas vu que tu avais demandé si on allait bien. Oui, on va bien. Oui, ça va. On euh, va bien. Ça va. <rire> on, on, est, on est prêt. Euh, pour la suite. Moi je vais bien en tout cas. <rire> <rire> Pourquoi moi ça va pas bah, Je sais pas, t'as fait oh, boum", donc moi je dis moi je vais bing. Non, ça va, euh, ça va tranquille, hein, c'est juste que compliqué, hein, le retour. Le chat, hein. tu peux pas aller autre part du coup, s'il te plaît. Finalement, peut-être qu'on aurait dû commencer en en wifi pour voir si ça fonctionne. <rire> mais ça, on, on fera dimanche en wifi, un stream en wifi pour voir si ça, si ça marche. Euh, on est actuellement en train de regarder. Alors artiste, c'est pas tout de suite, euh, hop. Je l'ai mis à jour, et du coup, je vais euh, pouvoir te laisser commencer. T'es prête Tu m'as mets, tu m mets euh, la page oui, en traduit -moi. Oui, moi voilà. It's not traduit. Bah pourquoi <rire> Je sais pas. Parce que c'est anglais, la source, et c'est pas anglais. Pourquoi il a dit source et anglais Parce que il t'a mis ça tout à l'heure. Quoi, il n'y a pas le chili L'espagnol. Il n'y a, direct... a pas le chili Non, il y a direct l'espagnol okay. Mais le chili, c'est de l'espagnol Oui, non, mais je voulais voir s'il y avait une langue spécifique. T'élèves les... les roulettes et ça roule tout seul. Alors. Forme des masses. Alors fais attention à que Forme des masses. <rire> attention, alors... attention. Il y a peut-être des erreurs de traduction. Hein euh, alors. Donc Troisième artiste pour ce soir, Emma Formas de Davila, qui est née à Santiago en 1886 et qui est morte à Santiago en 1959 et elle était artiste, peintre et sculptrice chilienne. À 24 ans, elle entre à l'Académie des Beaux-Arts où elle est élève des peintres chiliens Pedro Lira, Alberto Ven Velenzuela euh, Lianos et de l'espagnol Fernando Alvarez de Sotomayor. Voya elle voyage en Europe au début des années 1920 à l'école de Paris où elle rencontre les artistes Marta Cuevas, Duino euh, Marta Cuevas, Je Cuevas euh, Emilia euh, Guevara, Sarah Pal Malvar. Elmina euh, Araté et Henriette Petit. Henriette euh, ouais, Petit, on l'a fait. Euh, Amina Araté, on vient de l'ouvrir, on l'a ouais. fait. Martha Cuevas, du coup... Faut Ça me fait. dit quelque chose, Martha Cuevas Martha Cuevas. Alors non, parce qu'il n'y a pas de Martha. D'accord, et eh bien Martha Cuevas, euh, nous pouvons l'ouvrir. <rire> Pour la cinquantième artiste que nous trouvons ce soir, bien sûr. Euh, ouais. Après, c'est possible qu'on ait déjà rentré dans, dans nos onglets. Hein. Et Emilia Guevara aussi. Ok. Euh, avec qui euh, elle échange des connaissances. Ce voyage, ces voyages ont signifié la rencontre, le compagnonnage et la solidarité artistique, qui ont conduit à la transformation et au renouvellement plastique d'un groupe d'artistes chiliens en des années 1920. Elle participe aux salons officiels nationaux, se distingue principalement dans le genre du portrait et dans l'exécution de nus féminins. Bien que son travail ait été commenté dans la presse de l'époque par des critiques éminents tels que Nathanael Yannes Silva, il existe peu d'informations sur sa vie. Bonsoir Dommage. Eva Samay Allez voir Eva, Eva Samay Alors attends, je crois que je t'ai déjà fait un... Bonjour un... soir Un shot toi. Oui, voilà du De puzzle de puzzle euh, blanc, en ce moment, d'ailleurs, je crois. Il est tout blanc, non C'est pas celui-là que tu fais Je sais plus. Quel enfer, un puzzle blanc Non, il y en avait un qui était pas mal aussi, c'était... Euh... Euh... C'était coloré, très coloré, je crois. Il y avait plusieurs couleurs. Parce enfin que... bref, c'est intéressant, parce qu'après, tu peux avoir des, des, des, des choses en fond, euh, du React, donc, nope, on vient de finir l'arc-en-ciel. Voilà, c'était celui-là que j'ai vu dernière fois. Enfin, ah, parce que moi, j'ai un puzzle euh, que, qui est une une reproduction d'une un, sculpture en marbre blanc euh, sur fond blanc. Donc, euh, il n'y a que des dégradés de, de gris et de blanc. Et de gris blanc. Et de blanc gris. Et, euh, et ben, j'ai jamais réussi même à faire le tour. Donc, euh, voilà. Un jour, je le recommencerai. Euh, Est-ce que tu peux avancer dans la page, s'il te plaît, avec chantier de construction tout en haut Chant... Je sais pas pourquoi il y a écrit ça, mais... Attends, on va regarder. C'est quoi la traduction Là, on est du coup... Euh, bon, c'est voilà. les œuvres. Bah, les œuvres, euh, on est sur les artistes chiliennes. Eva eh si ben, ça, ça t'intéresse T'inquiète, mais... euh, bon taf. Dis-moi, après tes études aux Beaux-Arts, quels ont été tes chantiers de construction <rire> Mon premier chantier de construction a consisté en étalange de la peinture. Un étalage de la peinture sur une toile, une toile euh, enduite. Ouais. Euh, et ensuite, mon deuxième chantier de construction euh, euh, a été. Euh... Non, mais c'est intéressant hein, d'avoir de, de traduit comme ça. Mais... Euh... Alors Après, c'est œuvre, euh, œuvre comme euh, du gros œuvre. Quoi. <rire> du BTP. Voilà. En fait, moi, je. Je suis rentrée aux Beaux-Arts, et puis après j'ai fait du BTP, j'ai coulé du des dalles de béton... Euh... Ça, ça, ça, ouais. Je pense qu'il qu y a beaucoup d'artistes qui le font déjà, mais ouais. Au Alors, finalement. oui. Euh, L'artiste était une représentante importante du mouvement... Attendez, excusez-moi. <rire> voilà. ah bah C'est communicatif, hein, ça marche aussi avec le micro. Ouais. L'artiste était une représentante importante du mouvement intellectuel des femmes euh, au début du XXe siècle. Bien que sa spécialité soit les portraits et les nus féminins, elle exécute également des paysages, des peintures, de fleurs et des natures mortes à l'huile, sur toile et au pastel. En même temps, elle excelle également dans la sculpture. En, alors, la traduction de l'espagnol au français, apparemment, c'est toujours il. Il n'y a pas de elle en espagnol euh, Je ne sais, euh, sais plus. Bon. Non, je crois pas. En fait, c'est agenté, je crois. Il euh, y a beaucoup de choses qui en sont agentées, en tout cas. C'est dans les noms euh, en général. Je sais plus. plus exactement, mais voilà. Okay. T'as les architectes pour ça, oui, c'est ça. Et les urbanistes aussi. Si, voilà. Petit Cancanou, elle a dit si. Euh, parce qu'elle reste dans, dans le domaine de l'espagnol. <rire> si, señor. Si, señor, Mais euh, c'est si, euh, la, la... dans là, tu c'est dans les noms. Ah oui, exista la la très des des Ok ok ok. okay, okay, okay. <rire> T'en es où C'est l'heure. C'est l'heure <rire> du craquage. Alors... Vous êtes là, vous êtes témoin. Euh, non, mais, alors... on essaie de faire attention quand même. Hein. Créo qu'est-ce Ok. Donc ici. Je crois que oui. Alors, en même temps, euh, elle excelle également dans la sculpture. De l'avis des critiques de l'époque. Elle était une artiste considérée comme une figure prometteuse de l'archilien, mettant en valeur son tempérament et ses talents de dessinatrice. Ses œuvres atteignent la perfection technique, traits qui montrent son adhésion au romantisme puriste, au naturalisme et au réel. c'est ou c'est moi euh, oui on, on arrive en fait il switch sur le wifi mais qu'est ce qui se passe non mais en fait il switch entre mes deux connexions là et je sais pas ce qu'il a je vais me déconnecter hein. on va on, on, je me déconnecte du du wifi du je sais pas ce qui se passe là en fait il arrête pas de switcher entre les deux Je l'ai vu faire, le méchant. Voilà, je reste connecté là. C'est bon Vous nous voyez Vous nous entendez En fait, il, il, il, switch, il, il switch tout seul de connexion. Genre, euh, je t'ai pas demandé hein, en fait. Normal que ça marche pas quand on est sur Wi-Fi. Attends. Donc, on a fait les tests de dimanche. Voilà, c'est décidé. Là, c'est bon. Connexion. Non, non, ce n'était pas votre connexion. Alors, donc, je disais, parmi ces œuvres les plus importantes, il convient de souligner Autoportrait en 1919 et nu en 1920, les deux œuvres présentent une nouvelle manière de représenter l'image de la femme sur son propre corps, qui l'inscrit dans l'ouverture expressive sur comment définir et exposer leur propre corporalité, qui était encore associée à des thèmes bourgeois et à des activités de nature domestique et privée. À propos de Autoportrait, présenté pour le Salon de 1919, le critique Nathanaël Yannès Silva dira... Je peux avancer un petit peu la page, s'il te plaît. Euh... J'en suis à là. Euh, donc le critique Nathanaël Yannès Silva dira qu'il a, qu a assez de caractère et de ressemblance. C'est un peu grossier dans la couleur et le fond indécis des défauts qui n'occultent pas les qualités relevées. Ré où il montre les traits d'une femme de caractère et d'esprit libre, comme il le décrit lui-même en 1919. Elle est un esprit fort. Oh, pas elle les écoute les critiques aussi. et en tire ce qui lui convient. Elle sait voir clair avec une fine intuition féminine, là où il peut y avoir dans un jugement passion et froideur pour son travail. Elle sait, en un mot, lire ce qui est écrit sur elle et c'est une qualité très rare chez les artistes en général. L'historienne de l'art Gloria Cortés commente l'autoportrait. Dans celui-ci, l'auteur apparaît à mi-corps, tenant un pinceau dans une attitude calme mais provocante devant le spectateur. Ça me fatigue. L'image de Formas correspond au nouveau modèle de femme dans les années 20, qui porte une jupe courte et les cheveux tirés en arrière, dans une expression objective mais aussi propositive de l'imaginaire féminin. Ce type de représentation donne à l'autoportrait une forme de légitimation et de réaffirmation du genre, cherchant également une validation en tant que professionnel des arts. Voilà, voilou. Nous avons ensuite les prix et les distinctions. Euh, donc elle a eu trois... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Six prix euh, à la salle officielle de Santiago de Chili à des années différentes, entre 1898 et et 1920 euh, exposition individuelle, on nous parle de 1921 à la galerie Rivas Calvo de Santiago et les expositions collectives, la première exposition 1898 à la salle officielle de Santiago qui a suivi, elle a fait euh, des expositions là-bas en 1910, 1911, 1913, euh, 1919, 20, 23, etc. Voilà, bon, il y a d'autres choses. Hein, c'est... On est aussi à Santiago, euh, Valparaiso, euh, ouais, Santiago et reste au Chili. Voilà. Ok. okay. Moi j'ai une petite question parce que je sais que ça fatigue 13 bis. Est-ce que vous aimez quand je lis différemment les... les, les, les... Non Moi ça ne fatigue pas le fait que tu lises. Hein. C'est les... Les manières de parler oui. euh, des critiques, ça m'insupporte oui. en fait Mais est-ce que vous aimez que je, je, je, je mette une tonalité différente pour chaque critique qui s'exprime Ou alors euh, <rire> est-ce que je suis seule dans mon délire Moi je suis pour. <rire> Moi je suis très pour. D'accord. Ah, ah c'est la première fois qu'il se réveille 12bis. Bonjour 12bis. Ah bah, je, 12 je vois que tu as été aidé par le fait que la connexion ne soit pas du wifi par intermittence. Oui, le RP est parfait. Ah, Donc, euh, Merci. Il faut qu'on refasse du RP avec toi, petit cancan. Je pense qu'on va devoir euh, rejouer dans euh, euh, prochaine, la euh, prochaine, euh, prochaine suite de notre vie. Euh... Je mets toutes les tonalités que tu veux. Il <rire> euh... faut que je m'entraîne à faire des voix aussi, parce que souvent je fais les mêmes choses. Peut-être j'ai une carrière euh, dans les voix Peut-être Non, je pense pas. Je pense pas en vrai. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça une fois. Je suis, je suis voix. Je fais, des, je fais des voix. Mon travail, c'est de faire des voix. Ok. Ouais, mais après, euh, je vais être dans des, euh, dans des, des dessins animés obscurs. Euh... Bref. J'ai interprété Jean-Michel Blanquer la semaine dernière. J'aurais adoré le faire avec vous. J'avoue que euh, Jean-Michel ah. Blanquer, mmh. c'est tentant. On avait dit 1898, mais j'essaye de récupérer le, le, le, le truc que j'ai écrit, mais ça a l'air plus compliqué que ça n'était, puisque la connexion a déconné, et du coup, euh, on retrouvait pas le chat. Et pour vous montrer, du coup, la nouvelle application que nous avons, « Future Chat », qui permet de récupérer le, euh, chat. le chat. Alors, euh, avant 12 10 puisque j'ai écrit, voilà, hop. C'est censé être visible, pourquoi ça c'est... Ah oui, c'est peut-être... Non mais c'est censé être visible. En fait il y a des moments où il veut vraiment pas, il est pas connecté quoi. Ça marche pas tout le temps leur truc. Euh, Excusez-moi, je vais remettre à jour. Oh bizarre. Oh bizarre. Alors c'est bon, qu'est-ce qui se passe On peut play Pas ah, play. Il veut pas. Euh, il a dit non. Trop bizarre cette histoire. Non, je pas, ça ça marchait tout à l'heure tout seul, euh, genre euh, je faisais, euh, faisais n'importe quoi et ça marchait. Ah c'est. Ok, voilà. Donc la, la nouvelle euh, appli application euh, qui est de récupérer vos, vos données, euh, entre guillemets, c'est surtout récupérer en fait vos, euh, vos écrits pour euh, noter euh, les dates. Parce qu'on a eu toujours ce problème là, c'est ah mais c'était quoi déjà comme date Voilà. Donc euh, pour aller plus vite, normalement c'est censé aller plus vite. Chose qui n'est pas vraiment le cas. Vous l'avez remarqué, euh, faut quand même sélectionner. Quoi. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'ils disent Je sais faire que la voix dégueulasse d'annonce des supermarchés. Mais c'est déjà bien. Hein <rire> Moi j'ai une carrière dans les bois. <rire> ok. Quand une personne euh, rencontre... Par contre là on t'entend pas. En... Quand, quand une personne mon... rencontre... L'acteur dont il fait la voix dans des films doublés, est-ce qu'elle lui dit « je vous vois » Oui. La réponse est oui, bien sûr. Euh... Deux minutes, hein. Je comprends de fou. J'espère qu'au moins le voisin est sympa. Si elle était fourraine hein, ici. Non, <rire> Petit cancanou t'as d'autres spécialités mais c'est vrai que le foie hein, tu le fais pas. Il y a, y a un petit jarret de loto euh, quand même. Ouais ouais. Appréciable. Euh bon 1998 était déjà placé donc c'est bien. Je pense que, petit cancanou, tu pourrais faire une parodie d'un du, euh, manège euh, que tu aurais créé qui s'appellerait le, le Gerbotron et tu ferais l'animation. Euh... Sinon, j'ai retrouvé la rêve du puzzle presque 11 de Gemma Smith par Play Group Design. Euh, c'est possible. Attends, je vais checker, mais c'est possible que ce soit celui-là. Ouais, il y, y en a un qui est très très blanc, euh, c'était mon idée d'achat pour Nibler. <rire> Super! Euh, voilà Parce que <rire> okay. les leur kiffent les puzzles compliqués. Ouais, mais pas blanc. Pas blanc sur blanc, quoi. Ça, c'est un peu la violence, quand même. <rire> viens! Viens, petit chat! Oui, mais viens plus. Ouais. Sans faire de bruit aussi, hein, c'est bien. Sans, sans Elle sait pas, pas. pas monter. <rire> aïe, aïe, aïe. Alors, on va... je vais vous montrer parce que. <rire> c'est toujours violent de regarder les puzzles comme ça. Hop! Hop, euh, voilà. Normalement, ça devrait s'afficher. C'est un peu violent. Ouais, le chat, il est, le chat, il est arrivé. Ça y est, est ça commence à demander des choses. Les trois bio gratuits sur Epic cette semaine, si ça intéresse, oui. Alors, je, vais, je veux bien, parce que euh, moi, je les ai fait le 2 et le 3. J'ai pas fait le 1. Donc voilà. Lol. Quel enfer, hein. LOL 1000 pièces blanches, 1000 pièces blanches, et voilà. Non, 1024 d'ailleurs, on adore. Bah oui, euh, tu sais, il arrive. Mais du coup, ce que je comprends pas, c'est presque blanc. Attention, euh, et bah ça va, il le précise. C'est vrai, il y a des reflets sur le. J'imagine. Bon, on va regarder les œuvres. Attention, euh, Twitch, ce sont des œuvres d'art. Ah, je vais terminer. Ouah, wow, c'est un, un faire de bruit. Ah ouais, moi j'essaie de faire attention. <rire> ah, je, je suis mort. <rire> je me suis éclaté le du solaire. Tout va bien. El <rire> euh... Sego Caceres. Recto verso avec le même dessin des deux côtés qu'il en fait. Et euh, dénudé. Le poids de c'est de la peinture Twitch. Oui, c'est de la peinture, oui. Bon, de toute façon. Ouais. On s'est jamais fait strike encore, donc ça va. Donc c'est dénudé. Euh, c'est pastel sur, euh, sur papier. Sur. Euh, attends, qu'est-ce qu'ils disent sur, Oui, sur papier. Pastel, pastel sur sobre papier. Papel. Mmh. Et du coup, euh, ça, c'était huile, huile sur toile. Huile sur toile. C'est ce que j'ai dit <rire> Tu veux qu'on refasse la même que la dernière fois <rire> J'écoutais plus, j'écoutais plus. Oui, je sais. Euh, hop. Donc ça je pense que c'est le seul truc qu'on va trouver mais on va aller checker du côté de Google. La musique est dead. La musique est dead. Rien qui va ce soir. Non mais c'est à cause du Wifi, là, il a essayé de prendre la place. La place des autres. Ah oui d'accord. Et c'est pas en, en boucle, c'est pour ça. On va mettre Dandar. Je crois que j'ai la musique. Attendez, j'ai voilà, la musique de oxygène aussi eh bien. Euh... Alors, euh... est-ce qu'il y a d'autres choses Les Mais... masto. <rire> Pourquoi Emma Stone Tu tapes une Emma, ça y est, t'as Emma Stone Tu as T'as même Emma Formas avec Emma Stone. Euh... <rire> Trop bizarre. Il a que Emma Stone dans le non, truc. Non mais attendez, y'a pas, pas 36... 30... Genre tu tapes Emma sur Google, tu tombes sur Emma Stone. Mais pas Emma Watson, la pauvre. La pauvre, ouais. <rire> Vestido Emma. Tu peux acheter des robes aussi. Un puzzle que je kifferais. Quelque chose, bug puzzle chromatique. Attends, qu'est-ce que c'est que c'est Tu mets des liens dans le chat, on On, on check. Hein. Lex a passé la société du spectacle et il n'est pas non plus euh, non plus été strike. Ah, il l'a passé en podcast. C'est la lecture du livre ou euh, ou c'est euh, un doc. J'avoue. Bah ouais, tu ça tu tries par couleur déjà la première chose que tu ouais, fais, c'est ça mais... et puis après. Euh... Après tu trouves les côtés quoi. Ok. L'algorithme qu est biaisé. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un whisper. J'ai quoi Qui... Ah mais c'est un whisper ton truc. Ah je le vois même pas en ton whisper. Ah oui parce que c'est pas vert. Ok. Oh ah ouais fallait trouver. Hein. Excuse-moi je, je teste un nouveau truc euh, un Twitch chat si vous ne connaissez pas. Allez, allez prendre ça sur euh, GitHub je crois. Bon je pense que à partir de la deuxième ligne c'est plus les bons résultats. Hein, ouais je euh... crois qu'il y a rien en fait. Voilà, esthétique de la résistance. Les artistes chiliennes et l'avant-garde. Voilà, c'est la même chose que tout à l'heure. Je pense que ça, c'est le journal Open Edition. On peut-être l'on fait tourner. Ça peut être intéressant si vous voulez lire. Je vais mettre dans le Discord aussi. Mais est-ce que tu peux remonter quand même Je me suis fait avoir aussi lire les chuchotements de stream. Je veux le Ouais, là on a les deux qu'on a déjà vus. Ok. Et je vais mettre euh, dans le Discord du coup ce qu'on a trouvé euh, en livre, bah dans la bibliothèque ou non. On a, dans, on a un spécial. Euh... Non, on n'a pas de spécial bibliothèque de chronologie donc on va mettre dans la bibliothèque là. Ah, mais attends j'ai pas vu moi. Euh... Ah il y a quelqu'un qui sexting. Euh, lecture sur un film et il y avait des femmes nues dedans. Oh. Oh, là, là. Il y a marqué sexting euh, quand tu es <rire> tu, tu, uh, tu sexting, euh, eh, Ou, On formes. peut pas nous, sec, nous sexting en live comme ça. Franchement, c'est chaud. Euh, Emma Formas, bah du coup, c'est bon. Et traduit en anglais Emma Form. Nous n'oublierons pas ça, euh, Google. Ah mais alors, excusez-moi, je suis désolé si vous étiez sur... Euh... Euh... <AS though> Sur les... Non, moi, je suis ah, pas d'accord. Ah, tu viens de Check maintenant Ouais, je viens okay. de Check maintenant. Je suis absolument pas d'accord avec la résolution de l'énigme d'aujourd'hui euh, sur le Discord, parce que ma réponse est exactement la même que celle de Raving Bell. C'est juste un, un biais d'interprétation de ta part. Ah, <rire> C'est un biais de J'ai écrit « L'arbre est déjà tombé, en fait, puisqu'il est immergé. » Genre, il est déjà sous l'eau. T'as pas dit « flotter ». Il y a le terme « flotter hein. ». C'est ça que je voulais dire, il est sur l'eau, donc le truc, peut pas, on peut, ne peut pas le faire tomber. Est-ce que tu peux expliquer euh, aux personnes qui regardent et qui n'ont pas suivi l'affaire que... Euh... Alors, si vous voulez euh, faire euh, tomber euh, Riving Bell, parce qu'il trouve le, toutes les réponses, euh, vous allez sur euh, non, le Discord... Qu'est-ce que c'est déjà Vous allez sur le Discord, il y a un concours... Euh, sur Twitter aussi. Et sur Twitter, il y a un petit jeu euh, que Tresbis a mis en place qui consiste en... Euh, des énigmes du jeu, issu du jeu MindTrap. Euh, et euh, nous devons trouver le résultat des énigmes. C'est des trucs à lambiquer bien sûr. sûr. Voilà. C'est euh... un jeu que j'ai là. Si vous voulez voir, je vous montre le, le, la gamme du truc. Ça s'appelle MindTrap avec le style des années vraiment 90, vous voyez. Ah. Je vous lis ce qui est écrit. Vous laissez-vous euh, piéger par l'évidence. <rire> je, ce jeu est à partir de 12 ans. On non, mais 12 ans, laisse tomber. Voilà. Donc si vous voulez vous taper le crâne euh, avec nous, euh, je vous propose une énigme chaque jour, euh, à une heure, que je ne sais Je ne pourrais pas dire que, quelle heure c'est, parce qu'apparemment, j'oublie, donc... <rire> de vous le faire. Voilà. Mais c'est en attendant euh, le, le retour des streams, donc peut-être qu'on va s'arrêter. Ouais, mais... Voilà. Moi, en fait, euh, j'ai pas mon esprit, il est pas comme ça. C'est difficile pour moi d'aller vers la, la, le, le... Donc euh, voilà, j'essaye de faire des efforts en proposant des choses, mais on les interprète pas. Donc on me dit que c'est pas bon, et en fait, c'est bon. J'avais le bon raisonnement, c'est ça qu'il faut valoriser dans la vie, c'est le raisonnement, pas, non, pas la réponse. As, non, mais t'as raison, mais le truc, c'est que euh, moi, je l'ai appris comme ça, la dure réalité de la vie, c'est euh, à, 12, à 12 ans, voire, si ça se trouve, je l'ai eu avant 12 ans, ah. on m'a dit non. Non. <rire> j'ai encore la preuve hein, parce que il y, y, y a les trucs de jeu avec qui j'ai joué et, euh, et la violence du, du truc quoi. Ouais. Alors. Parce que moi je me souviens par exemple que euh, dans mes études. Euh, au bout de quatre énigmes, tu t'arrêtes en général. <rire> C est C est... Un peu le je me souviens que dans mes études, par exemple, en maths, quand on avait le bon raisonnement mais pas la bonne réponse, à la fin on avait quand même des points. Oui, vous avez pour genre. Bah, non, c'est parce que tu... parce que le raisonnement était aussi important que le bon résultat. Ah, est-ce que vous voulez une ligne maintenant ça, ça, ça, C'est possible. Moi, je veux la lire alors. Oh, elle non, est mais longue. pas tout de suite, on le fera à la fin. Parce que le truc, c'est que. La... Je vous montre la gueule du truc. Hein. <rire> c'est archi long. <rire> ça, ça fait 15 millions de lignes. Et de Allez. toute façon, il faudrait que je l'envoie en plus sur Twitter et compagnie. Donc, euh... Euh, bah, c'est comme tu veux, quand même, Tu fais ce que tu veux, t'inquiète. Hein. Euh, le but c'est pas, euh, pas de vous inciter euh, à, à l'engagement, le but c'est de, de, de vous occuper si vous avez C'est de euh, des kiffer choses, la quoi. life ouais, kiffer avec, la avec des life, énigmes des mind trap <rire> J'avoue, c'est le genre de... Non mais j'étais sûr que Raving Bell allait être à fond, tu vois. C'est ça qui est bien. Il t'a piégé Raving Bell, il t'a piégé. Tu t'es fait avoir. Tu t'es fait avoir. Moi, j'essaye juste d'arbitrer qui a des points, en fait, dans mmh. cette histoire, parce que... <rire> bah si, j'ai fait a... j'ai, fait accorder un demi-point à Irving Bell euh, hier, Ciao. parce que pour moi, c'est pareil, il avait le bon, le bon raisonnement, il manquait juste euh, ce qu'il avait écrit sur la carte. Voilà. Mmh. Bon, bon. Je, je vous prépare ça pour tout à l'heure, hein, ça marche. Donc on fait quoi une quatrième et puis c'est puis après on lit les lignes Oui ben on va faire ça apparemment parce que ça sert plus à rien de faire une chronologie tout le monde est galvanisé par la <rire> quel enfer tous ces efforts alors qu'en qu en fait enfer. il fallait juste faire ça on a fait voilà euh... voilà donc on fera à la fin j'ai déjà mis Marta Cuevas donc très bien que... alors dernière artiste pour ce soir vous voulez m'attraper, Exactement une... ça. Quoi euh, Vous voulez m'attraper, vous mettez une boîte en carton avec un grand bout de bois qui la tient, vous mettez une ennemi en dessous et vous attendez. <rire> <Ouais>. <rire> Allez, c'est parti clair. pour Marta Cuevas. Alors, dernière artiste pour ce soir, Marta Cuevas, euh, qui est née en 1901 à Santiago de Chili et qui est morte au même endroit en 1954. C'était une artiste et peintre chilienne. Elle a étudié... Elle étudie pardon, pardon, à l'École des Beaux-Arts en 1919, étant élève de Richon Brunet et de euh, Juan Francisco González. Elle est reconnue comme l'une des principales références féminines de la génération des 13, avec l'artiste Elmina Moisson, à l'origine de la modernité artistique du Chili, au Chili. Elle a reçu plusieurs médailles dans le salon, les salons officiels de peinture et a participé à différentes expositions collectives tant au Chili qu'en Espagne. Euh... Oui, il y a que du... Alors, ça fait depuis euh, la dernière fois, mais il y a... Oui, et là, on... on va finir sur le Chili, parce que... non, on a fini sur euh, la Flandre, je crois. Oh, Suède. Et euh, c'est possible, hein Parce qu'il euh, y en a tellement euh, qu'on n'a pas fait, aussi. Donc, euh... Alors, biographie, J'avance juste un peu, tu m'excuses. Si tu... Elle étudie à l'école des Beaux-Arts en 1919, étant une contemporaine de Maria Valencia... Qui est Maria Valencia ouais, Vas-y, tu continues. Tu tu regarderas après. Je vais maintenant. Alors, étant euh, une contemporaine de Maria Valencia, Maria Aranis, Henriette Petit, Elsa Ariagata, Ariagada, entre autres entre autres artistes. Au début des années 1920, elle voyage en Europe avec Emma Formas. Où elle poursuit sa formation artistique à l'école de Paris. Au cours de cette même décennie, elle parcourt différents pays européens avec son mari, Laotaro Garcia. Euh, elle a participé à l'envoi réalisé dans le cadre de l'exposition ibéro-américaine ibéro de Séville, avec un travail sur la nature morte et dans plusieurs salles officielles, obtenant la troisième place dans la salle officielle en 1923. Il convient de noter que des recherches récentes positionnent Marta Cuevas avec un groupe d'artistes pionniers comme pertinente pour la génération qui a commencé la modernité artistique au Chili. Des artistes qui, pendant des décennies, ont été relégués ou en marge de l'historiographie officielle de l'art. Parmi eux, figure... Deux points. <rire> attends, attends, parce qu'on était bas, hein. euh, Donc figure Anna Cortès... Attends, Cortés, toi, toi, toi, faut que je prépare aussi les... de noter, c'est ça, l'histoire faut que je note en même temps de quoi Est Ce que tu vas écrire. Les noms tu ouais. Bah oui, mais quoi... Tu... Oui, là, il -y. y en a que tu peux ouvrir. Hein. Oui, c'est ce que je vais faire. Donc, euh, parmi eux figurent Anna Cortés, euh, Luisa Bez... Beza de Donoso. Chimena euh, Christie. Ouais, elle s'appelait pas Christie, Chimena. Euh, non, c'est pas la même. Euh... T'es sûr Oui. Simena Christi, Marta Colvin, Maria Fuente Alba, Mireia la Fuente, euh, Susana Martones... Alors, euh, Maria Fu Fuente Alba, on l'a vu la dernière fois, je crois. Ok. Susana Martones, Hortensia Oelens, Henriette Petit... Ah non, donc... oui, pas du tout. <rire> Maruja Penedo, Aida Poblete. Dora Puelma, Inès et Maria Tupper et Marta Villanueva. Alors, euh, Inès et Marta Villanueva, on les a vus par contre. Euh, et Marta Villanueva, on n'avait pas la date, en fait. euh, il me semble. Il n'y a pas une chanson de Bobby Lapointe sur le Chili, c'est possible, je ne sais pas. Euh, alors par contre, euh, je vais devoir ouvrir tous ces noms, donc euh, veuillez, euh, veuillez euh, patienter euh, avec moi, j'en étais à Martin. Donc, Maria Fuentalbera. Euh, donc, du coup, moi j'avais dit qu'on l'avait ouvert, mais il faut que je vérifie. Mérilla Lafuente. Tout c'est bon. Ah, compliqué la vie. Hein. Donc, là on a fait. En fait, avant c'était la génération des 40, et là on est la génération des 13, c'est ça Ouais. Quel empire. Quel empire. Mais c'est possible que je les ai déjà ouverts parce que Henriette Petit, euh, je crois qu'elle faisait. Euh, Aïda Pobleté, on les a fait les larmes, aussi. Euh. Bim bim bim. Dora Puelma, du coup, joue. Bien dans un onglet. Les Pouillons, on l'a fait. Maria Tupé, on l'a ouverte. Et euh, selon Gloria Cortés. Et Marta non... Villanueva. Marta Villanueva, je t'ai dit, on l'a déjà faite. D'accord. Ok, alors selon Gloria Cortez. Jour, si tu veux, mais. Il y a Maria et Marta. Selon Gloria Cortés, ces femmes et 200 autres ont abordé l'activité artistique dans les salles et les expositions du premier quart du siècle. Là où il semblait qu'il n'y avait que quelques exemples, une foule d'artistes qui ont fait irruption dans la scène nationale des arts plastiques s'agrandit au quotidien. La phrase ne veut rien dire, mais c'est pas grave, vous avez compris. Donc le deuxième paragraphe qui s'appelle Obras », (traduction donc chantier de construction) comme tout à l'heure. L'influence de l'école dite de Paris dans son travail pictural est une constante qui marque son attachement au renouveau artistique de son temps. Son travail se distingue par un coup de pinceau constructif, travail qui l'insère parmi les artistes au regard novateur pour l'art de son temps, avec des œuvres où la force et la vitalité du coup de pinceau rappellent également ses années formatrices auprès de l'artiste peintre Juan Francisco González. Ses œuvres intègrent la réalité dans laquelle elle est immergée, c'est une peinture figurative, narrative, descriptive et anecdotique, mais elle ne perd pas sa valeur picturale, c'est-à-dire qu'elle cherche à montrer sa propre réalité en représentant des thèmes simples, mais toujours en expérimentant des ressources plastiques. Les artistes de la génération 13 racontent souvent des, des expériences personnelles, il y a donc plusieurs portraits de leur environnement le plus proche permettant. Oh, C'est le, ch hein. le chat qui viens. vient de se cogner avec sa collerette. Nina, viens. <rire> viens. Viens. Mais viens. Ben, elle peur, Allez, hein. ses... oh. c est vexée. C'est pas grave hein, de foirer son seau. Hein. <rire> Les artistes de la génération 13 racontent souvent des expériences personnelles. Il y a donc plusieurs portraits de leur environnement le plus proche, permettant de renouveler certains éléments du langage plastique, comme la couleur et le coup de pinceau. L'œuvre figure qui fait partie de la collection du musée d'art contemporain est l'un des plus importants sauvetages d'œuvres artistiques de ces dernières années. Une œuvre qui, comme l'indique son directeur Francisco Brugnoli, a été découverte lors de l'exposition anniversaire l'année dernière, en 2016. Cela a fait sensation, sa peinture a un regard novateur sur l'art de l'époque. Elle a observé attentivement Cézanne, fait inhabituel car Bourchard était le dominant ici. Le musée à son portrait figure sur une femme avec un paysage en arrière-plan, avec un parti-pris métaphysique qui m'intéresse beaucoup. Donc, sur ces expositions collectives... Ah oui, étais déjà à la fin, il hein. faut que tu le dises avant, hein, parce qu'on ne voit pas, hein. je te rappelle que l'écran oui, oui. euh, hein. Donc, exposition collective, 1927, l'exposition magellan Moore, 1928, salle officielle, 1929... Exposition ibéro-américaine de Séville, 1931, salle des indépendants, 1935, salle officielle. Euh, voilà. Elle a deux œuvres, elle est dans les collections publiques, euh, et en, comme prix et distinction, elle a eu des médailles au, au salon officiel en 1923 et 1926. Voilà, voilà. Donc on peut dire que sa première date de monstration serait 1927. Bah, On okay. s'est calmée, la Noumou là Ou elle est, elle est fâchée Ouais, c'est juste qu'elle veut d'écart, hein. Ok, euh, 1927, du coup. Je euh, prends juste vite fait, parce que... Je vais vérifier quand même bien euh, hein, une Que je t'ai dit qu'on l'avait faite, parce que... c'est le cas, mais je ne vois pas son nom. Hop. Ah oui, il n'y a pas le lien en entier. Euh, du coup, Marta Volanova. Si, c'est Luz de Vienna, voilà. Oui, on l'a fait. Luz de Vienna, on l'a fait. Euh, traduit, lumière de Vienna, bien oh, sûr. C'est beau. Euh, je vais aller sur cette page-là en, en espagnol. Pas sûr d'avoir tout, tout le truc, il n'y a pas d'image c'est ça hein C'est marrant parce que je lui avais autorisé déjà le euh, navigateur. Alors donc on a déjà une, une image, mm. petite mais on a une image, je vais peut-être zoomer parce que... Tu veux pas mettre la date avant vous Oui, oui c'est vrai, c'était quoi la date euh... 19... 1927, je crois. Ouais. Tu, tu. Hop, euh, je reviens ici. Oh là là. Je me suis un peu fatigué. 927. Alors, c'est marrant parce qu'elle n'est pas du tout en même temps que les autres euh... les autres nana. Donc... Je vais déplacer ça Nous n'avons est... plus de place c'est un, un peu petit un... c'est juste parce qu'il y a un arc cortez qui est wow. là, ça va être compliqué t'as plus de place après bah non c'est 1900. ah oh, putain il faudrait que je saute une ligne là avec les trois dernières Sinon, il faut découper 1900 en quart de siècle. <rire> Genre on fait 1900-1925, 1925-1950. Okay. Je vais juste faire de la place. Parce que c'est ce qu'on avait fait, je crois. On avait dit 50 milieux. Et le truc, c'est que voilà... On, a... on vient de dépasser. Allez, tu peux monter là. C'est plus ou moins ça euh, de loin mais de près c'est pas ça du tout le chat c'est pas ça du tout de près euh, là on est un peu plus dans la précision un tout petit peu plus bon on a de la place derrière mais qu'est-ce qui se ah, passe c'est moi bon, c'est moi bon. on entend énormément hein, je sais le préciser hein. euh, Anna Cortez qui est ici euh, donc on va tout repousser là-bas max Histoire de laisser de la place Pour que je puisse faire ça Alors c'est pas exactement la crise du logement hein. Là il euh, n'y a pas d'histoire de maison d'expropriation et compagnie hein, Donc c'est déjà ça et Il n'y a pas de proprio non plus Ce qui est un peu mieux euh... Ce qui est beaucoup mieux d'ailleurs fais n'importe quoi, game Là c'est là où on voit la fatigue Qu Qu'est-ce qu que tu me veux, le chat Pourquoi me regardes-tu Chris ça a tout cassé. Ouh, on va tout casser maintenant. Aïe, aïe, aïe. Alors, le but, euh, je vous rappelle, c'est un peu de casser le stream, mais c'est dimanche. Normalement, on est censé casser le stream pour le... Enfin, tu vois, c'est prévu euh, que le stream doit être cassé. Histoire que, euh, histoire que justement, le jeudi, il n'y avait rien de cassé. Donc, en fait... Euh, le test du Wi-Fi aurait dû être dimanche plutôt qu'aujourd'hui. Allez, je ramène tout le monde. De toute façon, c'est sûr qu'on va devoir ajouter il y a une manque des années dans 1900. Bon, Martha Kovac, c'est bon. Bah voilà, on regarde les œuvres et... Et du coup, ouais. Tu l'impression de l'énigme un peu, j'ai l'impression. Non. Non. Pas du tout. On voit tout casser. 1983. <rire> aïe aïe aïe. Dans, dans le futur de la blague de 1983, c'est 1983 pas, écrit par Orwell, c'est ça En fait tout était prévu depuis, depuis un an avant le film et mm -hmm. le livre. Et euh, tous les tous les gens euh, qui ont potentiellement parlé de ça. Bien sûr. Voilà, j'ai mis Google avec 6 millions d'eux au, où... <rire> au cas où il, le... il, au se, cas où, il se trouve pas lui-même. Oh là ça va être compliqué. Ah, On quoi. voit elle était une femme. Oui, parce que j'ai dit... Euh... Elle Je sais plus. J'ai compris pourquoi. Et Je plus sais pourquoi. que c'était pas totalement. Oh ça devient pire ça. <rire> Martha va son Eddy. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça mais il y a, En fait il y a beaucoup de gens qui doivent s'appeler pareil. On va, on va aller chercher du coup. J'ai mis Artre. Arthre. Je voulais mettre Arté. Ok. Bon, mais si euh... tu cliques sur la première image. Hein ouais, et il n'y a pas des suggestions en dessous. Voilà. Non mais le truc c'est que. Ah, là il a plus, que. Bon, on va faire voir plus. Bon, ça c'est WikiWand, on va faire ça. Oh non, c'est encore cet <rire> artiste. Non, j'ai pas, du... pas cliqué dessus. Oh, oh, oh j'ai mis ce clic, on a fermé l'onglet. Oh là là là là, quel enfer. C'est qui c'est que c'est Aurélien ouais, et Souza oh, On la connaît pas. C'est très bien. Euh, je suis Ah, j'apprécie ce petit euh, highlight, euh, ce petit surlignage euh, mmh. qui n'est pas de la couleur bleue. Euh. Maria Tupper, donc ça c'est... On vient de la trouver, Maria More. Je fais un... nouveau un... ouvre l'onglet et... ou c'est moi qui me trompe à chaque fois c'est trop actuel je pense. Ouais. Mais pourquoi euh... Allez, euh, Non attends on va vérifier. Ça on peut pas on peut pas ne pas passer à côté non plus donc euh... Euh, hop taureau Et... ça c'est possible que ce soit des personnes qui soient qui, qui sont. Voilà tu vois, c'est 1973 euh, possible non c'est euh, possible que ça rentre dans notre tableau. Parce que même si les photos sont neuves. Oh, les chiména il y en a plein. iconographie ah ça c'est intéressant l'iconographie une une, chienne éco, une iconographe ça c'est cool euh, du coup on va voir mais pourquoi il y avait le nom de la de celle qu'on cherchait alors euh, s'il y a pas ce site est une petite pépite ouais ouais bah en fait euh, ouais alors on face une torasse donc je vous envoie hein, comme ça ça hop hop ça vous tente de faire le tour, nous on tombe uniquement sur les pages Wikipédia, de ce qui nous donne accès entre guillemets au, au reste. Euh, si vous avez envie euh, de mettre des trouvailles de votre côté, n'hésitez pas aussi à, à nous les partager soit en live, soit sur Discord, comme ça euh, c'est fait. Et euh, Mais nous on tombe uniquement sur ce qu'on a envie, ce qu sur, sur quoi on, on clique en fait. Donc là par exemple, on ne va pas aller chercher dans le, dans le site. Mais ça tu vois c'est. Bizarre de tomber sur Krimena. Non c'était écrit, c'est toi qui as cliqué dessus mais. Mais tout à l'heure on a galéré à trouver. Ouais mais parce qu'on n'a pas mis caso Bah on, on, du coup on fait vite fait le, les images de caso du coup. Mais non mais c'est de.. Attends. C'est pas. Bah, non mais c'est pas la même personne, 1950 C'est Pas la même personne en fait, je pense. Elle faisait pas des trucs aussi contemporains. Alors pourquoi tout à l'heure c'était proposé Je comprends plus rien. Non, elle remonte puisque là en fait, comme c'est voir plus, c'est juste les premières. La première et la deuxième, je pense qu'ils sont d'elle. Mmh. La trois, même pas, la troisième c'est même pas elle. Oui viens. l'heure, On a regardé déjà du côté de... des images. Oui, c'est ça, c'est la... La... la nature morte. Oui. Ça on l'a vu. Il me semble non. Donc j'ai pas cliqué dessus, je sais plus. Et du coup, le... la peinture qu'on voyait en tout petit. Oui. Et il euh, n'y a pas le MNBA, là le enfin, MAC, là. Apparemment, le MAC, c'est là où il y avait la, les collections. Donc, peut-être que peut qu'on va trouver. Marta Cuevas. Homonyme. Oui, c'est sans doute ça. Eh bien, au revoir, Médil. Merci à toi d'avoir été dans le coin. Et bonne soirée, ouais. Euh, on a bientôt fini C'est juste qu'on doit chercher encore un petit peu mmh. Non, il n'y a pas et En fait, il y a une nom. Il y a son statut, là, en bas, j'ai l'impression Une professeur d'éducation de, de euh, Faculté des arts Faculté des arts Graduation de, de, de son master, apparemment Et diplôme Euh... Pas grand chose. Hein. Euh, je vais mettre Pin, c'est Pintoura, c'est ça Oui. Non, mais il y a que le truc. À Parce que là, il y a la collection Mac, on retombe dessus. Parce que la collection Mac, c'est là où, où c'était euh, sur Wikipédia. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est résultat associé directement, que c'est pas. Euh... Donc le max, c'est musée d'art contemporain. Et ça, c'est quoi du coup Il pas. Alors s'il vous plaît, mettez les sources. Peut-être si tu cliques droit et que tu ouvres Là c'est Louis Vargas, Rosas, donc c'est pas pas ça. Clique droit, ouvrir l'image. Mais ça c'est pas sûr que c'est pas elle. Non, mais je clique, je clique et voilà. On n'a pas de source. Où sont les sources la légende, la légende, s'il vous plaît. Il y a que de bon. Merci, salut Arte est limité euh, Du coup, bon, c'est pas grave. Hein, Kemena, que deux trucs. Euh, ben voilà, du coup, je vais la rajouter dans Chronologie Future. Hein, euh, on sait pas. Euh, bon, là, c'est bon. Bruna, euh, du coup. Euh, Ça, c'est tous les nouveaux trucs. Tous que les nouveaux bien. trucs. Bruna Trufa, donc euh, Trufa, donc on va rajouter. J'ai oublié que j'avais ouvert des trucs de ce côté-là. Bon, alors euh, voilà. Rimena uh, Armas, on l'a pas non plus. Uh, je vérifierai sur Frama. Uh, quand, euh, voilà. Uh, c'est pas les chronologies à vérifier. Hein. Donc là, c'est Jeannette Tor Toro. C'est une, une, perfor une performeuse, une artiste de performance. Je ne sais pas comment on dit. Mmh, euh, poé poétesse, euh, écrite alors euh, périodiste j'imagine c'est journaliste et, euh, et ar visuel artiste. Donc ça, c'est exactement dans notre champ de domaine de chronologie. Bim. Euh, ah, j'ai fermé. Hein. Je, crois, je crois que j'ai fermé sans ouvrir. Attendez. Isabelle Tenera... Voilà. Si, si, si, si. C'est la personne que j'ai ouverte juste avant. Euh, on était là. Maria Mohor. Ferme start page. Je rajoute. Oh là là, c'est... Et oh, on vient de tomber sur un euh, filon. de femmes chiliennes. Aurélia. Du coup... Et c'est là où on arrive dans la page où il y a les 7 qu'on avait vu tout à l'heure. déjà. Avec le nombre que j'ai mis en plus de côté à côté, euh, de, dans la, parce que dans la page, j'ai noté les noms et j'ai cherché, j'ai rangé et tout, enfin bref. Euh, là, il y a le MNBA, donc euh, voilà. Euh, il, y a, il y a très peu d'écrits hein, sur le MNBA, on n'a pas lu beaucoup, mais en général, c'est la biographie et il euh, n'y a ouais. pas grand-chose. quoi C'est souvent leur biographie qui est reprise d'ailleurs dans les... Euh... Peintres euh, sculptrices, ouais qui sont souvent repris dans les pages Wikipédia. Donc euh, Luz de Viana de ce moment. Euh, Béatrice Danis. Mais pourquoi Béatrice Danis n'était pas écrit Hortensia euh, Peut-être que c'est un autre nom. Okay. Je veux que je revienne en arrière pour vérifier Ouais, ça me paraît bizarre. Euh... C'est une artiste aussi, hein, donc euh, c'est possible. Oui, que ce oui, soit oui la non, même bien personne. sûr, mais... Euh, Hortensia... Ah oui, c'est vrai que c'est pas du tout le même nom. Bon, ça euh, faut faire plus de recherches. Portercia Owens. C'est bizarre qu'on soit tombé sur, euh, sur elle du coup. Ah, elle fait encore partie des, de, de, de, de, de, du, groupe, du groupe des 13 apparemment. Euh, euh, sans qu'elle soit citée dans les autres pages. Tac-tac-tac. Euh, Susanna Mardones, pareil, plus de recherches. Oh là là là là. Il va falloir que je fasse ça pendant euh, pendant le moment où j'aurai le temps de alba donc du coup non je ne l'ai pas faite celle-ci la euh, fuente non euh, on va vérifier nos, nos onglets juste après hein. bon celui-ci euh, je pense celle ci on va je pense que c'est dead mais on garde le nom quand même si jamais on trouve et Célia Castro qui était non, normalement la dernière, D'accord. Bah. je comprends pas du coup, on, a, on avait noté 5 ou ouais, on s'est trompé du coup Célia coupé. Castro la prochaine fois alors vous m'avez foutu le doute mais en art on ne parle pas de performateur ou de performatrice mais juste d'artiste la performance n'induit pas un statut spécial pour artiste oui oui non mais... Euh... souvent on dit... j'autorise parce que foutu apparemment c'est du sexting <rire> non mais dans, en fait on dit euh, souvent, par exemple si c'est un, un ou une artiste qui s'exprime qui, enfin, qui utilise uniquement son corps dans des performances et qu'il n'y a pas d'autres pratiques artistiques, on dit souvent artiste performeur ou artiste performeuse. Euh... Par contre si c'est, euh, entre autres, il euh, y a de la performance dans le travail, effectivement on dit juste artiste et il euh, y a un des médiums, c'est la performance, ça peut être euh, peinture, dessin, performance, quoi. Et après ça dépend aussi si l'artiste performe euh, lui ou elle-même, ou si il ou elle fait intervenir des personnes pour jouer dans ses performances. Dans ce cas-là, on ne dit pas artiste-performeur si, si l'artiste ne fait que mettre en scène des performances. Voilà! J'espère que c'était clair. <rire> eh ben! Eh ben! Oui, voilà, merci pour la précision. En fait, ouais, c'est. Euh, je crois que ça a changé aussi, peut-être euh, au cours du temps, non? Je sais pas. Alors, non, ce qui a changé, c'est qu'il y a des artistes performeurs. performeuses, on va dire. Euh, qui. qui sont danseurs. Enfin, danseureuses et qui font des choses dans l'art contemporain, et du coup ça a amené, un... amené un... d'autres possibilités, en tout cas pour l'art plastique, de l'autre côté ça existait déjà mais euh... l'insertion de la danse dans l'art contemporain a amené ce truc un peu aussi de la question du performatif, du corps, de la danse, etc, et donc ça, ça, ça a bousculé un peu. Ouais. Mais après. Euh... Après, ouais, c'est. Euh... Après, d'ailleurs, C'est juste... aussi, aussi tout à chacun. Ouais. En vrai, ça dépend de comment les personnes se définissent aussi dans leur statut oui. de. Alors, après, il y a aussi une définition euh, plus terre à terre, qui va être la définition administrative des choses. C'est-à-dire que euh, quand on est artiste performeur qui vient du milieu de la danse et qu'on est, euh, qu est intermittent du spectacle, euh, et qu'on vient danser dans un musée pour une performance, on est rémunéré pour son travail. Euh, quand on est artiste performeur venant des arts plastiques et qu'on n'a pas de statut d'intermittent, on n'est pas nécessairement payé pour son travail de performance. Ou en tout cas on n'est pas payé au cachet mais on va être payé pour un truc global euh, qui, qui est pas un salaire, du coup. Euh, c'est encore plus précis. Euh, ouais, ouais, non, il euh, y a plusieurs trucs, mais... Euh, et, et ça, c'est quand les artistes, du coup, il y a, y, a, y a plein de... C'est pour ça que je parlais de, de la danse qui, a, qui est venue aussi bousculer des choses. Alors, il y a aussi un peu le théâtre, mais... Euh, c'est que maintenant, il y a des artistes euh, plasticiens, plasticiennes qui montent leur compagnie de danse pour pouvoir être rémunéré en tant qu'intermittent sur la partie vraiment performance, quand ils font autre chose. S'ils font de la sculpture, de la vidéo euh, et de la performance, ils vont plutôt. Euh, euh... Bref, c'est trop long. Euh, si, vous, si ça vous intéresse de discuter de ça, envoyez, envoyez un message, euh, je vous en parlerai plus. Ah, longtemps. bonjour Bonjour Bonjour Meli. Ah, je vois que vous avez été déshonoré et que vous êtes mis un masque et euh, vous avez eu des pouvoirs hein, par un Quoi? mec chelou. Euh... Oui, c'est ça. C'est <rire> exactement ça. Euh, J'espère que ils... c'était bien, euh, la vengeance. Salut Nelly. Alors attends, je crois que je t'ai fait un shot euh, la dernière fois. Voilà. Tout le monde a un... des shot sur cette chaîne, c'est magnifique. Alors, j'ai pas mis à jour. Oula, oula, la 12bis. Il y a 12bis qui s'est 12 bisous, calme-toi, calme-toi, calme-toi, bien. On a fini Marta Kovas. Eh bien, euh, merci, euh, en tout cas, d'avoir raid, c'est cool. Euh, J'espère que euh, on va vers la fin. Ah, c'est très bien. Moi, je, je tu sais que tu m'as un peu euh, coiffé sur le, sur le poteau, euh, sur, cette, sur cette, cette idée de faire des nord Mais du coup, euh, tu fais l'enchaînement 1-2, ou bien... On fait qu'écro. Euh, on est vers la fin, moi j'ai pas fini en plus le Dishonored, je me suis tellement bien amusé à me balader dans le, dans le monde. Moi ça m'a traumatisé. Hein. Je me souviens juste des bruits, je <rire> sais même pas à quoi le jeu ressemble. <rire> T'enchaînes pas, ok. Bon, C'est vrai que moi j'aurais bien fait un enchaînement, ça fait une bonne série de vengeance à la part chun tu vois. Oh, merci Nagual et Eva Samai d'avoir partagé sur Twitter. Euh, bon. et euh, tu veux pas faire un, un euh, sur Twitch euh, le super jeu euh, de, de ah, trucs des pirates là, avec tes musiques préférées là, mais non mais y a, y a Black qui est en train de, de faire ah, Assassin's ouais, Creed. Ouais. Euh, celui que je voulais faire d'ailleurs c'est Assassin's Creed avec les pirates euh, les pirates des Caraïbes là. donc euh, les, ce les pirates jeu, là. noirs mais le, le truc c'est que sachez il hein, euh, y a eu un, un un un Fred Twitter qui est qui est sorti là récemment pour bien parler de, pour parler des pirates en disant que c'était justement des, des, des, des, des, des fuyards marrons et de, du coup de, de l'esclavage qui avait fait aussi de la, qui avait fait une grosse partie de la piraterie euh, des Caraïbes. C'est important à savoir, parce qu'en fait quand on voit par exemple euh, Assassin's Creed des Carrés, ou, ou Pierre des Carrés, euh, ou, euh, ou même tout simplement euh, Assassin's Creed aussi, donc le jeu que tu parlais, Black Flag, mm. euh, c'est très très blanc sauf une personne qui est justement le DLC de ce jeu là, euh, qui fait euh, tous les pirates de Caribbean ah ouais. voilà. Black Flag avec les chansons euh, que j'adore pour faire chez L'enfer. J'ai vécu un enfer. <rire> avec la musique et tout à fond. J'ai euh... des petits traumas en fait. Sur moi, sur Je joue très peu à des jeux, mais j'en connais beaucoup euh, par, de, par des traumas. Voilà. <rire> Désolé, je voulais pas. <rire> bon pour les chansons de, de Pierre, un peu, mais euh, pour, parce que je sais que t'as une, une forte impression des musiques. Ah oui non, alors moi j'ai un problème dans la vie, c'est que c'est que mon cerveau il imprime tous les trucs en fond. C'est-à-dire que si je suis pas active dans quelque chose, mais que j'entends plusieurs fois des trucs, en fait ça me, genre je m'en souviens. Et ça arrive souvent que par exemple quand on, quand je suis avec Tresbis, je lui dis mais ça on l'a déjà entendu. Genre, en fait, on a déjà regardé ce truc et il me dit bah non et tout. Et moi, je dis bah si, clairement, euh, moi je m'en souviens. Ou euh, des trucs. Euh, des espèces de mèmes sonores, euh, des chaînes Twitch, YouTube, etc. Où, euh, où, je, où ça me fiche dans le cerveau et ça revient tout seul. Hein On adore. On adore. Genre. Euh... Genre, euh, je sais pas. Euh... Genre les.. Genre tous les, la, la plupart des sons de, de, de l'anti-stream déjà, je pense. Oui, bah ça, ça c'est la base. Mais euh, Non mais par exemple, euh, je sais pas, euh, les trucs de. Trucs de Benzai, euh... Ouais, ouais, bah ça se Je sais pas, clair. ce genre de trucs que j'ai jamais vraiment regardé les vidéos, euh, j'en ai gardé, tu vois, mais. Mmh. Bref.. Euh, Est-ce que tu es motivé pour l'énigme Oui c'est toi qui la lu, hein, par contre. Oui. Et tu es essaies de mettre l'intonation. Oui, bien sûr. Sans mettre... Euh, alors, attention. Non, attends, attends. attends parce qu'il y a la réponse derrière. Je peux pas te laisser... Mais je vais pas regarder la, la réponse. réponse. Moi, ce que je te demande juste, c'est que tu lises sans montrer la réponse. Bien sûr que je vais lire comme ça. Parce que ça. je connais des gens qui sont capables de lire... Euh, alors, je vous rappelle, euh, depuis, je crois, trois jours... Ça, ça, hein. Un peu plus, je crois. Un peu on plus. Fait, Quatre, peut-être. Euh, euh, sur le Discord et le Twitter de 13bis, il y a euh, des énigmes, à peu près une par jour, qui sont issues du jeu Mind Trap. Qui sont donc euh, des, euh, des trappes pour le cerveau, euh, pour bien te planter et te faire galérer euh, sur des choses. Donc. Euh, pour l'instant, nous avons euh, Raving Bell qui nous met des races, euh, clairement, en trouvant les réponses tout de suite, sauf une fois. Mais, euh, voilà. Et donc, euh, bah, le but, c'est de détrôner Raving Bell et de trouver plus vite que lui, quand même. Euh, voilà. Enfin, 3 donc... h 14 oui, oui, bien sûr. Pour gratter le cerveau pendant, pendant le, <rire> donc... le sommeil, bien entendu. Et donc, euh, je vais vous proposer euh, en avance, bien sûr, le euh, mind trap de ce soir Qui sera euh, après du coup Relayé sur euh, le, le Discord oui, oui, C'est euh, en exclusivité, en exclusivité. Twitch bien entendu voilà, Parce que euh, vous non, êtes euh, là euh... Vous avez de l'avance pour réfléchir euh, Je mets rien du tout Ouais parce que as dit Tu mets des Ouais non mais voilà euh, d'accord Alors Vous êtes euh, prêts prêtes j'espère Je vais essayer de lire Je vais lire doucement je la lis deux fois si vous n'avez pas compris, bien sûr. Alors, on est parti. <coughs> Le capitaine Frémont et quelques camarades se racontaient leurs histoires de guerre. Pierre Vantard en raconte à une à propos de son grand-père, qui avait pris la tête d'un bataillon contre une division allemande durant la Première Guerre mondiale. Citation. « Par ses habiles manœuvres, il gagna la bataille et occupa un territoire important. » Après la bataille, on lui présenta une épée portant l'inscription suivante. « Au capitaine Vantard pour sa bravoure, sa témérité et son sens du commandement. Première guerre mondiale de la part des hommes du 8e bataillon. » Fin de citation. Le capitaine Frébon regarda Vantard et dit « Vous ne croyez tout de même pas que quelqu'un va avaler cette histoire ?» La question est la suivante. « Qu'est-ce qui cloche dans le récit ?»« et bien, et bien sûr, si on est dans les vrais énigmes, si vous connaissez le, le lore de la chaîne, il y a une musique, normalement, qui se lance. Je vais vous la mettre pendant que tu lis la deuxième. Euh, juste, on va essayer de se, se, mettre, se, se synchroniser, ça ne te dérange pas. Euh, je, je vais couper le son. Et je vais euh, chercher, bien entendu, euh, la musique du stress. Est-ce que vous êtes prêts Je vais la relire une deuxième fois, pour, pour que vous soyez bien sûr... Alors, est-ce que c'est celle-ci Je sais plus. Est-ce que c'est celle-là Ah. Non, ça, ça fait un peu... <rire> je t'ai trouvé le pire truc du monde Non, mais moi, je veux... Euh... C'est quoi, déjà le, le thème de Euronews, voilà, de, de la musique de, de, du, du monde... Ah voilà. mais ça tu mettais ça quand tu jouais à je sais plus quoi là, non Il y avait pas... Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Mmh. 2005, est-ce que c'est celle-ci Oui, c'est ça. Pas du tout, attends, attends. attends. Non, c'est pas ça, c'est sa crise. Euh... C'est temps Ah si c est, c est, En fait, c'est une, une autre version. Attends, on va mettre la version Europe, du coup. Normalement, c'est ça. Mais non, mais c'est trop joyeux. J'ai oublié le début, alors, attendez. Hein. Euh, ah, ça y est, ça cherche. Alors, attends, je, je mets le chat pour... pour euh, voilà. Tu peux lire en même temps comme ça. Faut que je cherche le son. Voilà, une heure de la musique de, le, de, de, de, de, de la méthode. Est-ce que c'est ça Oui, c'est ça. <rire> le, son, le son est un peu fort, je le dis. Hein. C'est pas exactement ça, c'est un peu dommage. C'est pas vraiment ça. Bonne soirée Nelly. Euh... Mais tu, tu, l'énigme sera republiée bien sûr pour que vous la relisiez. C'est impossible pour moi. Je relis une deuxième fois. Le capitaine Frémont et quelques camarades se racontaient leur histoire de guerre. Pierre Vantard en raconta une à propos de son grand-père, qui avait pris la tête d'un bataillon contre une division allemande durant la Première Guerre mondiale.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 Mais je regarde, moi, mais qui moi, regarde. Moi, moi je vais pas répondre, c'est mais... bon. Je vais pas répondre, c'est bon. Ça, ça commence à tricher, je tiens à le préciser. On a pas la bonne musique, hein, de, la, de, la, de la Je l'avais je l'avais mmh. D'accord, d'accord. Du coup, regarde le message d'Eva. Ouais, mais je m'en souviens. Alors, moi je vais, je vais lire parce que je, je veux dire... Mmh. Ah! C'est pas exactement ça! Je n'ai pas compris! <rire> non mais Clem Lelu, c'est comme moi quoi! Moi quand je lis, même quand je lis l'énigme, je comprends pas en fait, je fais genre. <rire> bah si, euh... Eva Samaï a compris l'idée! Oui, oui, t'as compris! Après, c'est mal expliqué du coup! C'est elle qui a. Enfin, c'est. Pardon. C'est mal expliqué dans le nom dans la, le, carte. Dans la réponse. Ouais. Ah ouais. Bah, Moi, je trouve pas. Hein. En fait, c'est mal traduit, je pense, aussi. Pas non, non, moi, je comprends très bien. c'est Du coup, donne clair. la réponse comme ça, au moins, c'est l'énigme maintenant. Alors. T'as pas compris le message Tiens, alors si on lui a offert juste après la bataille une épée avec l'inscription disant Première Guerre Mondiale, c'est pas possible, personne n'aurait pu savoir qu'il y en aurait une autre à ce moment-là. Oui, non, mais Eva Samaï a gagné. Hein. Alors, la réponse exacte... Mais Raving Bell, je pense que c'est toi qui as écrit Mind Trap, non Parce que... où tu cherches sur Internet, à chaque fois, parce que... Non, mais là, c'est Eva qui a trouvé. Mais non, mais je sais, mais les réponses de Raving Bell explicatives sont toujours presque ce qu'il y a écrit sur la carte. Oui. Ça fait un peu peur. La réponse était... L'épée ne pouvait pas porter une inscription disant « Première Guerre mondiale », car personne ne se référait à la Grande Guerre en ces termes, alors qu'elle n'était pas terminée et que plus de 20 ans la séparaient de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc euh, Eva Samay a clairement gagné. Bravo Eva Samay. Nous avons euh, cette musique de Pingu remixée euh, pour toi. Ah, que que j'apprécie. C'est quoi Pingu remixé, Pinguana, <rire> Havana by bah, Camila Cabello, Fitchum Tug remix. C'est Aïe <rire> C'est l'enfer <rire> Pourquoi est que est <rire> Mais pourquoi les gens font ça? Version 1h! <rire> Bien sûr, je vous l'envoie. <rire> Bien sûr, je vous partage cette magnifique. Euh, cette magnifique trouvaille. N'oublions pas que ça sert aussi à ça, l'éducation populaire. Oh, Il est pire que tout, cet enfant. Voilà, et du coup, sur cette musique, nous allons nous quitter. Je pense que c'est le bon moment. Peut-être parce que c'est la meilleure façon d'expliquer que mes phrases correspondent aux cartes. Ça va Ouais. En plus, ça prend le melon, quoi. Franchement, alors là, moi, déjà, je comprends pas le jeu, je comprends pas les énigmes. Je donne des réponses, <rire> c'est pas bonne. <rire> J'en ai marre. <rire> bon, bah, du coup, il y en aura une autre, hein, parce que c'était trop simple, apparemment. Moi, de toute façon, je vais arrêter de jouer à, à Mind Trap, ouais, c'est l'enfer. Et du coup, une partie, c'est censé durer combien de temps de Mind 6 Six jours Bah, disons que je me suis jamais arrêté à, à... à la fin. <rire> J'ai dû faire une partie entière. Ouais, il y a une énigme de cette qualité tous les jours, exactement. J'espère que vous appréciez quand même ce, ce, ce moment euh, magnifique où on va pouvoir aller raid avec cette musique. <rire> bien sûr, je la mettrai euh, quand on sera euh, Twitch, Twitch partenaire. Euh... <rire> je la mettrai... Ah, oh, c'est l'enfer la musique. Oh. En déclenchement, bien entendu. Euh, comment qu'on fait déjà pour raid Je sais plus, moi. Euh, je... Merci Eva Samaï. Merci, merci à, à, à toi, ouais. Euh, je sais plus comment on fait pour raid avec Twitch Chat. Euh, disons qu'on va raider Mais euh, bah, tu peux plus. pas mettre la, le truc comme tu fais d'habitude. Si si si, flash, si mais ou... il, y a, il, y a te... il y a une technique, voilà. Who's live. Parce que en fait, c est, c est un... ce qui est intéressant, c'est que ah. tu sais maintenant que, depuis combien de temps il y a des lives. Ah oui d'accord, c'est bon. Donc vachement là par mieux. exemple il y a une pause Miam chez JDB, donc on pourrait aller voir euh, aussi. Euh, sinon il y a Sasuke euh, chez Afro Gameuse depuis un petit moment, donc ça pourrait être la suite, mais c'est un épisode 4. Euh... Ouais. Ouais. En plus c'est trié par, euh, par euh, nombre de personnes. Mmh. Bah peut-être on peut aller... Il y, y a que 9 personnes chez Afro Gameuse, on peut aller chez Afro Gameuse. Ok. On va aller chez Afro Gameuse, c'est parti. Des bisous tout le monde. Bonne soirée. Il euh, y a quand même une minute d'attente, je crois. De mémoire. stream des cocoros. Ouais, merci. A plus, je vous laisse avec la, avec la musique. Et à dimanche pour euh, Chill Stream. Ciao. On finit. Salutations.